Sur un délice. Allez c'est parti, ça enregistre. Ok c'est parti, ça enregistre. Donc euh, on va, là vous avez des, des, les persos pré-tirés de, de, du kit de démarrage puisque en fait on a ouvert le kit de démarrage, mm. on sort le matériel et on joue. Voilà. J'ai vite fait lu le, le scénario d'introduction qui s'appelle l'appartement et on va se lancer. Donc là vous avez tous choisi vos personnages. Moi j'étais en train de faire la technique, j'ai pas entendu l'introduction. <rire> on va y revenir. D'accord. Bon, vous avez tous choisi un personnage qui est déjà designé, c'est-à-dire que vous avez déjà un bloc avec des caractéristiques et, des, et des, euh, des chiffres dedans, donc vous allez choisir la ligne qui vous semble la plus, euh, la plus équilibrée pour, sur la façon dont vous voulez interpréter votre personnage. D'accord. Soit tu choisis. Moi, je Soit vais lancer un dé. D tu laisses faire le hasard Ouais, moi, je, allez. je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Et joueuse Ouais, je suis joueur. Tu vas jouer un gros légume. Je vais jouer un gros... <rire> de toute façon, j'ai l'intention de jouer un gros con. Voilà. Un 4. 7. 4, donc tu prends la ligne 4. Alors, tu vois, <rire> tu prends la ligne alors, 4. 4. Voilà, alors là, du coup, euh, par pas pas contre, contre. premier... Ouais, c'est ce qui était un peu dit, c'est que les dés sont ultra palés. cest que moi... La face du 4 est dégueulasse. Moi, j'avais que... dit, dit ah. 7, mais ce qui est pas logique, c'est un D6. Ouais. Toto, on est des gros cons. Oui, 7 sur un D6. Voilà. c'était ah, chaud, ouais, les gars. Ouais. Hein. C'était chaud. Mais... voilà. Euh, torche famille le cul. <rire> oh. Donc là, du coup, 4. Donc, donc, je suis là. Donc, tu utiliseras ouais. la ligne numéro 4 pour je définir tes caractéristiques. <rire> casser le cul, là, hein. On va pas commencer comme ça, là, parce que j'ai eu une très mauvaise journée. Ça en... comment et c'est moi, temps, tu... le mover. t'appelles comment Solo. Non. <rire> mover, solo. Mover. Mover, c'est ton nom. Mover. Et solo, c'est ta profession. D'accord. On va dire ton occupation. Ok. Principale. Pourquoi je t'appelle <rire> Euh, bah, T'es tout seul Parce que Han, solo, ouais, <rire> je suis tout seul, ouais. T'as pas d'amis ouais, ouais. Moi, j'ai pas de potes, moi. Allez. Donc, on va, on va continuer de customiser rapidement vos personnages en définissant un petit peu leur histoire. Vous vous rappelez, il euh, y, y a différentes étapes de votre histoire qui vont être définies par des jets de <rire> dés et vous allez remplir les cases qui sont blanches là sous les, euh, sous les compétences, mm -hmm. d'accord mm -hmm. Donc, je propose que bah, tout le monde commence par l'histoire familiale, c'est ça la première case. C'est ça Tout le monde commence par lancer un des 10 et on va voir ce que ça donne. Non, Kevin. Un Attention. 1. 1. Tu t'es trouvé dans une poubelle. Une trahison a, tenté, a totalement ruiné votre famille. Ah ouais Ouais. Ok. Tu notes. 6. 6. Votre famille a été tuée. Vous êtes le seul survivant. Ouais, <rire> ça me va. C'est ouais, un 9 ouais, C'est ouais, pas un. Bah, c'était 9. c'était 6. 6. 6. 6. j'ai. Ah merde, moi aussi, ma famille est morte. Un. Non, ruinée. Oui, oui très je ne vais pas le relancer, on a un truc Allez, vas-y. 3. 3. Ta famille a été exilée ou chassée de son foyer. Merde. Sa nation ou sa corporation d'origine. Moi, la mienne, elle est ruinée. Quoi. Ouais. Comment c'est mal dans la vie, les gars. En même temps, ça le va bien, toi est qui es un nomade. De... Bah ouais, ouais, ouais. Ok, je vous propose maintenant de passer à la motivation. Oui hum mm -hmm. 7. 7. Ta motivation dans la vie, c'est l'amour. L'amour Tu cherches l'amour. <rire> Ma famille est ruinée, mais je m'en fous. Me ah, c'est peut-être ça qui te fait tenir à euh, la vie, d'ailleurs. 8. 8. Ta motivation dans la vie, c'est le pouvoir. Ouais, c'est ça. Sympa. pas. <rire> J'ai un gros flingue. En fait, c'est toi qui as toute ta famille. 6. 6. Toi, la motivation, c'est la vengeance. Ah. Ça tombe bien, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est arrivé à ta famille Bah, ben, s'est fait exiler. Ouais, et peut-être que tu as envie de venger cet état de fait Je suis sûr que c'est Kevin qui a fait exiler ma famille. Ouais. Alors, je vous propose de définir vos objectifs, maintenant. Quel est votre casser, but on est Casser <rire> On est réussi à casser. 5 Cinq. Cinq, toi, ton objectif dans ta vie, c'est d'oublier ton passé et laisser tes démons derrière toi. Ah ouais, ouais. Hum? Moi, j'ai dû faire un truc dégueulasse, moi, dans une <rire> vidéo, moi. <rire> Alors... Objectif dans la vie. Ouais. 7 euh, 7, oui, 7. Ton objectif dans la vie, c'est de reprendre ce qui t'appartient de droit. Ouais Oh là là, il va ouais. être vénéré. Que ce soit par la force. Il va être badass, celui-là. Moi, j'ai 1 ou 10. 1 Toi 10, quand même. 10, 10 Ah, d'accord. <rire> être craint et respecté. Et voilà. <rire> <Obligaté>. <rire> Moi, je veux pas de potes, hein. Que ce soit clair. Ouais, vous êtes potes au début. <rire> au début. <rire> Attends, on va lancer ah, le, ouais. le dé pour les amis. Justement, en parlant des amis. Ah, on va voir où vous en êtes à ce niveau-là. 9. 9 euh, euh... <rire> un membre de ta famille qui est resté très proche de toi, ah ouais. euh, sur qui tu peux compter. Normalement, c'est 4G pour euh, les amis. Ah bon? Attends. Ah bon? Oui, je t'en prie. 4G. Non, moi je moi ah. suis tout seul. Ah non, non, oui, pardon, c'est un des 10-7 pour savoir le nombre d'amis que vous avez. Ah c'est une valeur. Ouais. Donc là, le nombre, le nombre d'amis. Vas-y, fais un des 10 moins 7. 8. Donc t'as qu'un ami, ouais. c'est un membre de ta famille. Un ami. La seule personne sur qui tu peux compter, c'est un membre de ta famille. Okay. Un cousin, quoi. Bah oui, bien sûr. <rire> un cousin, moi. Un <rire> qu'un cousin. Et toi, t'as as, as pas, pas... Bah, ouais, pas de pote. T'as pas de pote. J'ai <rire> pas d'amis. On <rire> sait tous qui tu espèce de... Ah, Toi, tu vas faire 1 un... 3. 3. Donc... 4, <rire> tu <vas moins> 4. <rire> Ah oui, t'as pas d'amis non plus. En même temps, je En même temps, je vais être craint et respecté. On va passer aux ennemis, alors. Allez. Là, c'est un des 10-10. Non, c'est un des 10-5. 4. Allez, ton nombre d'ennemis. Moi, c'est combien, toi J'avais fait 4. Donc, t'as pas d'ennemis. 2, allez, 2. Moins 5. Pas d'ennemis, moi. Et attendez. j'ai gagné un voir pour vous. 3 Non pas. Oh, c'est pas normal bien, ça, ça c'est pas dis. normal. Ça te casse les noix ça, hein Pas ouais. d'ennemi, pas d'ennemis, pas de bras, pas de bras. Est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour Bah moi théoriquement. Peut-être <rire> Ou peut-être jamais. Ouais, hein. peut -être. Ou peut -être... Avec le linge du, du groupe encore cassé. <rire> Putain. C'était 5. 9. 9 Ah euh... Bah non. Un petit <rire> chou appelé Proxy. Euh, voilà. Sauf qu'un rival vous a doublé. Ah t'es bon amoureuse de quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui t'a piqué euh, l'amour tant désiré. Je vais désiré. la défoncer. Ah, parce que t'es une gonzesse ouais. oui. Ah, ça va me plaire cette histoire-là. <rire> Allez, à moi. Moi, je suis deux. deux. Votre amant a disparu dans des circonstances mystérieuses. Pourquoi bon, votre, votre amante, oui. maîtresse, ouais. a ouais, disparu. Bon. Ou amant hein. on n'est pas comme ça. Non, non. Hein. A disparu dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuses, ok. Ouais. De toute façon toi tout, ta famille elle, a... elle est mal barrée. T'as une vie de chien, toi. Ouais. Hein. Moi ouais, j'ai ouais, ouais. refait 10. T'as refait 10 ouais. Votre amant ou euh... amante ouais. ou ouais. maîtresse est, est... est en prison ou en exil. A <rire> toi de voir. <rire> en exil. Ah, toi, toi, toi, tu fais ce que tu veux avec ton perso. Et enfin, la personnalité. La personnalité. On ne peut pas le choisir, ça c'est... Si, alors... Bah Aucune. Alors attention, préférée. le concept des règles, c'est... On va tout choisir, en fait. C'est soit on choisit, soit on tire au dé. Là, on a comme on, on le fun, dé on va tirer, dé au, dé, tirer ouais. au dé, tu ah. vois. 7 7. <rire> tu es désordonné et étourdi. Ok. Ça, c'est assez cohérent. <rire> un gros bordélique. Ouais oh, non. 5. Hein. Tu es maniaque, pointilleux et nerveux. Oh putain, <rire> ça, ça me va bien Sociopathe. C'est <coughs> clair. Allez. 3. 3, Tu es arrogant, prétentieux oh, et distant. Tu <rire> es un petit connard, quoi. Arrogant, <rire> prétentieux et distant. Ah, ça me va, c'est marrant. C'est. Ça va bien, tout le monde. Ouais, ça va bien. <rire> hein. c en plus, moi, oh, aujourd'hui, bon, je suis je vraiment maniaque, pointilleux et nerveux, tu vois. Je suis bordélique, moi, d'accord Merci, <rire> c'est cool. ça <rire> Alors, il y a d'autres petites... <rire> petites choses à définir. Vos points de santé de départ. Ah, trop. En l'occurrence. Comment on fait ah, Je vais vous dire. Un des 100 points de santé de départ, oui. Point de santé de départ dépend euh, ah. de votre score en corps. Ouais, ah. 7. Moi j'ai 7. 7, tu as 35 points de santé. Moi j'ai 5. Tu as 25 points de santé. Ah, c'est loin. 8. Alors, je t'ai donné une feuille. Photocopier 40. pour que tu n'écrives pas sur la Huit jolie feuille. Espèce <rire> de gros <crado>. Accessoirement. <rire> quel gros <coup. rire> Histoire que ça serve plus d'une fois. <rire> ah, quel gros crado. <rire> Tiens, regarde, si tu t'ennuies dans la partie. <rire> <rire> J'ai prévu une gomme toute neuve. Il a cheaté la... Ah la, la, la, la, la, la, la putain la. Le cochon. What Pourquoi la. il fait des photocopies <rire> Ça sert à rien. Je comprends pas, c'est la même chose. <rire> Elle est belle la rouge, <rire> mais j'en veux pas une grise. <rire> Moi j'ai 8. Toi t'as 8, t'as 40 points de santé. Ouais. 40 points de santé et je le note quelque part du coup. Ouais, ouais en fait c'est marqué, t'as une case. 30 points de ouais. santé Point de départ. Ouais. C'est ça. 40. 40. Mais blessures graves en fait. Non, non mais ça va, moi je suis... Moi il colle bien, hein, j'aime bien le... Vous, vous, vous, vous, vous allez pouvoir noter vos, vos seuils, c'est-à-dire quand vous êtes en dessous de ce seuil, vous avez une blessure grave, ce qui est assez handicapant. Donc qui est-ce qui avait euh, 7 Donc 18. Si tu tombes à 18, c'est que tu t'es mangé une blessure grave. D'accord, moi j'ai 25. 25, c'est 13 ton seuil, une blessure grave. Et toi Pierre, c'était 8, donc 40, donc 20. 20 20. Tu tombes à 20 points de santé, c'est que tu as une blessure grave. Quand, tu... vous... Quand vous arrivez à ce seuil-là, c'est que vous êtes grièvement blessé et vous subissez moins 3 sur toutes ah, vos actions. D'accord. Arrivé à 0 blessure mortelle. Vous entrez dans un état de mort imminente et vous êtes mortellement blessé. Vous avez moins 5 sur toutes vos actions, sauf pour les jets de sauvegarde contre la mort que vous faites au début de chaque tour. D'accord. Voilà. Et sauvegarde contre la mort on a combien Alors un jet de sauvegarde contre la mort, je vais t'expliquer vite fait comment ça se fait. C'est un passage très agréable. Au début de chaque tour, lorsque tu souffres d'une blessure mortelle, tu dois faire un jet de sauvegarde contre la mort. Pour ce faire, tu lances un des 10. Et si tu obtiens moins que ta caracte de corps, tu restes en vie. Et tu peux continuer d'agir. Mais tu subis un malus de moins 1 sur... Ton projet de, ton prochain jet de sauvegarde contre la mort, ah, le temps ouais. suivant, tu refais un jet ah, avec ouais, moins 1, ouais. le temps suivant, moins 2, etc. D'accord, d'accord, ouais, c'est chaud. Hein. Sauf si quelqu'un arrive et euh, arrive à te soigner avec des premiers secours. Donc là, notre sauvegarde contre la, la mort met à valeur de corps, ouais. ouais, exactement. À savoir, moi, 8 c'est ça, mmh. ouais. Et est-ce que quand tu fais ta sauvegarde contre la mort, tu reprends ton moins 5 du haut à ton tablé sur ah, bien sûr. D'accord. En fait, tant que tu es de toute façon en blessure mmh. grave, en blessure mortelle, moins 5 c'est blessure mortelle, tant que t'es en blessure mortelle, t'as pas été soigné, tu as toujours le moins 5. Hein. D'accord. Ouais, donc autant dire que toi tu es mort quoi. Je t'emmerde. <rire> Moi je suis à deux. Ah mais on a brancher un câble des <rire> <c> <toi. rire> <Okay. rire> Moi j'ai pas besoin dans le désert, elle a rien qui est branché. Est-ce que maintenant <rire> vous pouvez euh, chacun votre tour décrire un peu votre personnage Maintenant que les grands traits sont tirés. Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, puisque vous vous connaissez, la partie va com commencer, vous vous connaissez Puisque, par un heureux euh, enchaînement de circonstances, vous vivez dans le même immeuble, ah. et même au même étage. Et vie, puisque hein. l'un d'entre vous, probablement Pierre... Euh, Pareil, par un heureux, un heureux ça, ça, ça, ça, ça, de, de circonstances, s'est retrouvé propriétaire d'un étage d'un immeuble. Oh, oh, bien vu Depuis quelques années. Peut-être qu'il en, qu en a hérité de, de ses parents. C'est quelque est chose un mec assez, qui assez est rare. mort sur le front et j'ai pris son identité pour récupérer mes deux. Cet immeuble est à quatre blocs de la zone de combat, ce qui fait que c'est encore euh, vivable. Mm. Maintenant, il n'y a que des gens en... sévèrement burnés qui habitent dans ce coin. Moi, j'aime bien <rire> <rire> Voilà. Juste pour le, le, le point de départ Dois, bah écoute Thomas je propose que tu commences à présenter ton personnage. Son nom <rire> <rire> Un jour je trouverai peut-être quelqu'un ma cheville, <rire> <rire> mais pour le moment je cherche encore. <rire> je suis un mec, les cheveux assez courts, vous voyez toujours en train de bidouiller un truc. Ok. Voilà. Okay. Bon. Euh, vu qu'ils te connaissent un peu, est-ce qu'ils ont commencé à percevoir un petit peu ta personnalité, comment t'es au quotidien <rire> J'essaye de le leur montrer. Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ton appartement ou est-ce que tu sors souvent euh, ou... J'ai euh, assez peu d'intérêt pour vous. <rire> Je prends beaucoup de plaisir à bidouiller des machines et j'ai quelques personnes qui viennent me voir de temps en temps pour être affistolées. Okay. ok. Voilà. Bon. Kevin, qui euh, es-tu bah, euh, Moi, je squatte euh, dans un de tes apparts avec ma petite sœur. Ouais. Oh, c'est chou. Je, oh, c est c est chou. chou. Ouais, si t'es s'il te plaît. Tu, veux, je, donc, tu je, joues une fille, je, toi, fais hein. la hein ouais, ouais, ouais, je fais une fille. Je t'appelle comment Racer. Racer. Racer. Racer. On est dans cyberpunk. Le but quand même, oui. c'est d'avoir du style toujours. Ah, c'est bon, important d'avoir une ouais, bonne ouais, réputation ouais, ouais, dans on le quartier. C'est vrai. Avoir des, des, des, des bons pseudos et un bon, un bon look, okay. c'est toujours utile pour être crédible dans l'environnement dans lequel vous évoluez. D'où vos noms, Torch, euh, Racer. Racer, yeah. Et pourquoi tu t'appelles Racer ah, Moi, je vais à 100 à l'heure, moi. Je... 100 à l'heure, c'est <rire> rien. <rire> ouais, voilà. oui, le... Est-ce que j'ai un véhicule Ouais mais là alors en ville tu l'utilises pas ouais, souvent. Voilà. Bah, cest à ouais. que tu as, as trouvé un endroit pour le dissimuler. Ouais. Bon, si nécessaire tu le sortiras mais oui tu as ton véhicule à disposition. Je, je vivais dans mon véhicule avec ma petite sœur et puis... Donc tu es une nomade. Tu ouais. es une okay. nomade euh, sédentarisée qui... Euh, ouais qui, par, par effort des choses qui, qui depuis famille, un petit euh, moment euh, euh, se retrouve à Night City. Ouais. Voilà. T'en as foutu pas! Sympa la table noire! <rire> Comme ça on fait une partie d'X-Wing! Il, il, il, un, est... il est insupportable! <rire> bon allez, moi je suis euh, mover, je suis un solo, vous êtes dans, euh, dans, dans mon étage hein, qui m'appartient accessoirement, je suis un ancien. Euh, un ancien, euh, membre, pas la chasse, euh, <rire> ta gueule. Je suis un, un ancien membre des euh, samouraïs euh, corporatistes, j'ai quitté euh, ce truc là. Maintenant, je suis à mon compte, donc on peut imaginer que je, je suis plutôt dans le style Ronin. Euh, accessoirement, euh, j'ai perdu, perdu pas mal de morceaux. Euh, j'ai donné de, de moi-même. <rire> donc, j'ai un bras en moins, une jambe en moins. Ah bah, c'est marqué, hein, ça normalement c'est marqué sur la feuille de personnage. C est c est ouais, du coup, forcément, un cyber implant au bras, un cyber implant à la jambe. Euh, cyberoptique euh, Voilà quoi, je me suis un petit peu aussi optimisé au passage, quoi, ça me fait plaisir Et puis bah, ce que je kiffe c'est de défoncer les trucs C'est la violence, violence. Voilà, mmh. la violence une chose qui lui fait plaisir c'est la violence voilà. Vous vivez au deuxième étage de, de ce superbe immeuble de 6 étages Ouais, ouais mmh. j'ai une voiture, j'ai une berline contenant la place pour 6 personnes il est, il est totalement habité hein, l'immeuble, euh, c'est des étages de 8 appartes. Euh, donc toi, bah, tu, tu sous-loues, enfin tu, tu loues, puisque tu es propriétaire d'un étage. Ouais. Tu loues entre autres à ces personnes-là, mm -hmm. qui malgré leur caractère euh, pas facile, bon, euh, vous êtes accommodés les uns des autres. Ça fait quelques temps que vous vivez en bonne intelligence. Je passe mon temps à le retaper. C'est vrai Oui. Très bien. Ouais, souvent, je reviens de deux, trois rites, J'ai besoin d'un mec. D'accord. J'ai besoin d'un mec. J'ai besoin d'un mec qui, euh, voilà. <rire> qui, besoin besoin un mec qui me répond. À bloc. À bloc. T'as des compétences euh, médicales alors j'ai des super points et un cyber optique. Non, non, pas dans les implants, dans les compétences. Euh, j'ai électronique, cybertech. Ouais. Bah, c'est pas médical, mais il peut me fait, tu, non Tu, tu retapes surtout ce qui est cyber chez lui. Ah bah oui ouais, pas, non, pas, non, parce qu'il oui. est bio. Ah non, ça je sais pas faire. Ça ouais. n'a aucun que, intérêt C'est oui, dégueulasse. Surtout qu'il y a, a <rire> d'autres habitants un peu marquants dans, dans cet immeuble. Je vais vous décrire rapidement. Bon, il y, y a toute une populace, hein, mais il y a des gens quelconques. Mais, vous savez qu'il y, y, y a quelques personnalités dans l'immeuble et entre autres justement il y a un docteur qui s'appelle le docteur Carver qui habite euh, au quatrième étage de l'immeuble et euh, chez qui vous pouvez aussi euh, solliciter quelques, quelques menus services il s'avère que lui-même est, est un doc qui travaille pour les traumatimes donc les traumatimes c'est ce que je vous expliquais c'est des espèces de véhicules blindés équipés médicalement avec une équipe de solo qui accompagne une équipe médicale et qui sont là pour extraire leurs clients si tu payes un abonnement à la traumatisme et que tu as un souci dans la rue, tu peux déclencher l'alerte et leur boulot à eux, bah c'est comme une ambulance chez nous ou les pompiers chez nous, sauf qu'ils sont armés, blindés et ils sont là pour t'extraire. Et il s'avère que le docteur Curver, il travaille là-dedans, donc c'est assez pratique pour lui de vivre pas si loin de la Combat Zone parce qu'il est pas très loin de son boulot. Et euh, il loue deux appartements euh, au sixième étage, un qui lui sert de logement et un autre appartement qu'il a transformé un petit peu en, en salle chirurgicale. Problème. <coughs> parce qu'il s'avère qu'il fait, euh, il fait, il fait euh, du... au black, il fait au black euh, quelques, quelques, quelques travaux euh, euh, qui peuvent rendre service à pas mal de gens. C'est ce qu'on appelle même. Ce que des mauvaises langues appelleraient même un Reaper Doc, qui serait capable de t'implanter du cyber un peu tombé du camion euh, s'il le faut, mmh. contre quelques euros dollars glissés, euh, glissés sous la porte. D'accord. Euh, il s'avère que tu as un autre euh, solo qui vit dans l'immeuble, qui s'appelle euh, Grant, Grant Young, qui euh, est un mec très calme. En général, lui, il fait pas de grabuche dans l'immeuble. La seule spécificité, c'est qu'il organise une partie de poker sur le toit une fois par semaine. C'est son seul plaisir. Donc, euh, vous savez qu'il y a une table ouverte de poker sur le toit. C'est grande qui s'en occupe. Il ne marche pas sur tes plates-bandes, il ne t'a jamais piqué un contrat. Euh, on ne s'est pas rencontré dans notre vie professionnelle euh... Dans votre vie professionnelle, vous n'êtes jamais été amené à vous rencontrer. Tu Avant, sais qu quand est... euh, j'étais militaire, qu'il l'a été aussi il a... hein. Non, vous n'avez pas servi dans les mêmes unités. Okay. Vous avez fait connaissance dans l'immeuble. Euh... Content cordial, rien de plus. Justement, ouais. jusque-là. Euh... Je me méfie quand même de lui. Hein. Euh... Et réciproquement. Je suis magnifique euh, et voilà. un... nerveux. Il a un pseudo dans le business, tout le monde l'appelle Royal. Ok. Voilà. Mais visiblement, il travaille pour une corpo depuis un petit moment. Ah. Donc il a un boulot fixe. Tu tout noté, euh, Toto C'est bon Oui. Voilà, c'est bien. Moi, j'apprécie pas trop le fait qu'il travaille pour une corpo. Je trouve ça. Tu as le droit de voir ton, avoir Là, ton, je... ton, ton, ton propre jugement. Mais il faut bien manger monsieur. Il faut bien manger, mais pour se manger, il faut se battre. C'est ce qu'il faut se battre. C'est ce qu'il fait. Oui. C'est ce qu'il fait. Entre autres personnalités qu'il y a dans l'immeuble, il y a Gina Zepada. Une femme d'une cinquantaine d'années, que vous voyez souvent avec des robes très amples, beaucoup de gris-gris. Qui pen... Si on était dans une si on... si on était à notre époque, euh, voilà, on l'a considérée un peu comme euh, une hippie. Putain, une beatnik. et Elle a cette, sa... elle, a... <rire> elle ont ont a cette particularité. Elle a cette particularité de d'héberger avec elle. Elle... elle. elle dit pas que ce sont des animaux de compagnie, elle dit que ce sont ses colocs. Elle a un perroquet. cybernétique bien sûr. Ah. Elle a un perroquet, une tortue géante et un caméléon casqué. Et il s'avère que euh, le est mot pas. est passé puis. Euh, ça se trouve, vous avez déjà bu un verre chez elle. Ce sont des vrais animaux euh, bio. Ah, ah ouais, c'est pas du... du. pognon, les gars, du pognon. <rire> le, le perroquet s'appelle Rico, euh, la tortue s'appelle Flick -Floc, et le caméléon s'appelle Bou. Ok. Et ce sont ces, euh, ce ces, ces, ces, bah, ces colocs, selon ces termes. Vous avez compris que c'était quelqu'un d'assez discret, qui. Elle est, on, on sent qu'elle a envie de se faire oublier de que, par des gens. On ne sait pas trop qui, mais oui. elle a envie de se faire oublier. Voilà. Elle est là, avec ses bestiaux. Elle est très sympa avec ses Et voisins. Elle a quel âge, t'as dit Elle cinquantaine d'années. Ouais, c'est normal, c'est l'âge. Ouais. Peut-être une elle ancienne est... activiste qui a dérangé euh, des bah, corps Elle sort de temps en temps ou... Ouais, ouais, ouais. Ça, elle a une vie normale, mais euh, oui, qu'elle ne parle pas trop d'elle, elle ne parle pas de son passé. Euh. Elle est très agréable à, à fréquenter au quotidien. Hein. Si vous avez besoin qu'on euh, surveille votre qui... appart, elle le fait avec plaisir, euh, etc. D'accord. Elle tricote euh, dans l'absolu, elle pourrait tri tricoter, ouais. euh, si tu C'est quoi demande, ce stéréotype du mec de J'aime les chandails. C'est c'est tout, tout. Non Pas du tout. Tu sais pas tricoter toi chandail. qui est un tekki Non, moi je non. la technologie. <rire> D'accord. Comme autre personnalité dans l'immeuble, il y a euh, un autre ico. C'est pas euh, le perroquet de, de Gina. C'est euh, un rocker boy qui est là et euh, qui vit dans l'immeuble. Tout le monde sait qu'il est là parce qu'il fait de la musique tous les matins. Euh, il, il, il commence à s'échauffer vers 9 ou 10 heures du matin à la trompette Putain, Et euh, il commence à composer et après il, il rajoute la guitare, il fait ses arrangements Il est dans la partie qui m'appartient ou pas et Non, non, il est pas à ton étage Il casse les couilles, je te le dis Alors, il... au début c'est ce que tout le monde se dit mais finalement tout le monde vit avec Et personne n'embête trop Rico, c'est euh, un gars qui a eu son moment de gloire Lorsqu'il était membre du groupe Les Enfants de la Nuit. Et, mais depuis, là, il est pareil, il est à la cinquantaine, il est un peu vieillissant. Il fait sa musique tout seul dans son coin et il se produit dans certains clubs. Euh, voilà, il vit comme ça. Et finalement, les gens l'aiment bien. Il est sympathique. Il fait pas, il fait pas trop de remue mais Il chante, mais moi, je l'aime pas. Ah, toi, t'aimes pas grand monde mais Je sais. C'est <rire> ça que je, je tiens à la préciser. <rire> Donc voilà, c'est une des personnalités. Comme dans la vraie vie. vie. Ouais, voilà <rire> Mais t'as composé, enfin, son, son mauvais jeu de mots, t'as composé avec sa présence. Il... C'est pas Tony Truant ce qu'il fait, il vous casse pas la tête, mais c'est comme un bruit de fond, ouais, une ouais. petite musique de fond qui est toujours oui, là. C'est plus agréable, il joue comme euh, ça. Que le il, fait farm, des lignes, il fait des lignes de jazz euh, à la trompette, il commence comme ça. Euh, finalement, on s'y habitue. C'est moi, j'ai non plus qui fait de la bécane. C'est plutôt Miles <rire> Davis ou John Coltrane hein C'est plutôt Miles <rire> Davis. <rire> ah Mauvaise réponse Tout, dé <rire> tout, dé tout dépend de l'époque, mais euh, c'est plutôt euh, euh, même, Miles même Davis. C'est l'époque hein Ok. C'est la même époque Oui, mais il y a eu plusieurs phases, Miles Davis. Ah oui, oui. Et enfin, il y a la famille Anderson. C'est euh, une, une bande de 5 de euh, jeunes euh, dont la, la matriarche s'appelle Molly, elle a 25 ans, c'est elle la chef de famille. Et tous les autres sont plus petits et plus jeunes. Euh... 25 ans Ouais, Molly a 25 ans et il y a Judy, il y a Maurice, il y a Marco et Andy, des jumeaux. Ils ont tous la particularité d'avoir tatoué sur les, sur les phalanges Anderson. On les reconnaît comme ça. Mais euh, ils mettent pas trop le bazar non plus, on sait pas trop de quoi ils vivent ces gens-là, mais euh, ils s'en sortent. Ils s'en sortent et euh, ils ont jamais amené de problème dans l'immeuble. Donc ça ils sont discrets, on... ils sont discrets, euh, on... ils sont tolérés, et justement ils ont bien compris que s'ils avaient un business à faire, il fallait pas le faire dans l'immeuble et peut-être plus loin. Ils sont la même famille Ouais et Ils ont tous euh, tatoué ah Anderson oui, les sur les mains. c'est les frères et sœurs Anderson. C'est les familles Anderson. Voilà. Et tout votre quartier euh, est tenu d'une main de fer par un fixeur du nom de Rex. C'est lui qui fait en sorte qu'il n'y a pas de grabuge dans les environs, que tout se passe bien. Euh, c'est à lui qu'on verse, lorsqu'on n'est pas propriétaire. C'est à lui qu'on verse euh, des loyers ou qu'on file quelques euros de l'art de temps en temps pour euh, être certain que les poubelles soient relevées, que les services soient toujours euh, euh, fournis, etc. Et que ça tourne. Mmh. Depuis le temps que vous êtes là, ça fait 4-5 ans que tu as récupéré euh, ce, cet étage et eux ils sont arrivés au fil de l'eau. Euh, bah, en tout cas, sous le règne de Rex, ça se passe bien. C'est pas quelqu'un que vous voyez souvent, il n'a pas besoin de se déplacer pour se faire entendre. Souvent, euh, ces messages sont portés euh, à même la rue et passent d'oreille en oreille jusqu'à arriver euh, euh, à, à qui de droit. En tout cas, le, voilà, il fait régner l'ordre dans ce quartier alors que vous êtes à 4 blocs de la zone de combat et que là il euh, y a des gangs qui sévissent. Mais jusqu'à maintenant, à part peut-être une ou deux fois, il y, eu, euh, y a eu quelques, quelques événements, il n'y a pas de gang, il n'y a pas des boosters qui viennent euh, foutre le bazar dans la zone de Rex, ce okay. qui fait que vous vivez dans un environnement assez privilégié pour cette partie de Night City voilà il s'avère que ben, c'est au euh, milieu de la matinée tout le monde est réveillé euh, plus ou moins suite à la nuit qu'il a eue précédemment euh, peut-être une nuit d'ivresse, peut-être euh, une nuit de boulot euh, je ne sais pas, une nuit de, de rafistolage mmh. Et en tout cas, vous êtes réveillé en milieu de matinée par, par la, lumière, la, la lumière orange ou rouge qui, qui marque le, le, le lever du soleil sur Night City et vient, euh, vient chauffer vos visages à travers les rideaux un peu anciens euh, des appartements. Et au fond, vous entendez une ligne de trompette euh, pas de désagréable mmh. qui, euh, qui retentit euh, dans les cages d'escalier. D'accord. Vous avez sur la table à quoi ressemble un appartement type de l'immeuble. Hmm. Sachant que bah voilà ouais, ils sont tous faits sur le même format. C'est pas mal, hein Ouais, c Franchement, vous vivez dans, vous vivez dans, un... dans un environnement euh... plutôt très privilégié. Hop Tiens, Mover Ok. Et là, je vais vous poser la question euh, traditionnelle du jeu de rôle. À que faites-vous euh... <rire> Que faites-vous Écoute, moi je suis tranquillement dans mon appartement et euh, il ouais. y a un, euh, un groupe de solos qui sont venus cette nuit et qui m'ont pas mal occupé. D'accord, ils Des sont clients. clients Des clients. D'accord. Euh, du coup, j'ai bossé une bonne partie de la nuit, du coup, là je, je viens juste de me réveiller mm -hmm. et voilà, je, je suis dans mon lit tranquillement en train de me réveiller. D'accord. Tu sors tranquillement du sommeil moi je, je tape au mur pour réveiller l'autre d'à côté. <rire> ah, debout Là c'est l'appartement. Euh, ça c'est un appartement type. Ah, tu, type. Tu, tu peux te mettre là et puis on peut mettre euh, Racer à côté et puisqu'elle tape allègrement <rire> sur le mur. Pourquoi oh, elle voudrait pourquoi tu fais ça <rire> Je suis réveillé, je viens <rire> mettre ma douille. Debout <rire> Debout <Demain. Demain, rire> <Demain, vous>, Loulou. <rire> <rire> Alors moi je fais le, le taxi aussi avec ma petite soeur. Elle fait la nuit et moi je fais le, le jour comme ça on gagne de l'argent comme ça. Ouais vous, en fait vous faites du transport euh, ouais. sécurisé. Voilà. D'accord. Tellement pas. Comme ça. <rire> Intramuros hein. ou vous faites, des, vous faites des, des, des, des sorties Ça peut vous arriver Bah ouais, on peut faire des sorties vu qu'on mmh -hmm. est euh, on a nos, nos entrées. Vous avez, droit, voilà. ouais. vous avez vos passes droits. Voilà. Vous avez vos passes droits. Tu sais où il faut aller et il ne faut pas aller d'ailleurs. C'est ouais, votre particularité. Ça pas, ça. Ok, ben bah moi, tu vois, je suis, euh, je suis euh, wake up euh, dans le salon. Ouais. En train de commencer euh, très tranquillement euh, ma journée avec euh, un verre de Sky. <rire> D'accord. Et, euh, et un, un, un bon cigare Havane. <rire> Euh, C'est le bon euh, petit déjeuner. Euh, qui <rire> Jack va, Daniel. Si tu vas bien. <rire> en m'attendant euh, par, euh, par la fenêtre des euh, trucs qui passent euh, dans le ciel, tout ça. Ouais. Et en écoutant euh, mon rift euh, de jazz, parce que finalement, je dois avouer que. Ah, on s'y fait, Je hein. joue pas si mal que ça, cette espèce d'enculé. <rire> on s'y fait. Il est. Euh, du coup, t'es où, toi, euh, Toto T'as dit quoi Moi, je suis euh... en face de. De chez moi. De racer. D'accord, ok. Racer. Le en bleu, c'est le couloir. Wassau. Ouais. Ok, d'accord. Et je croyais que tu bien. dormais dans le couloir toi. Non, non, mais maintenant je me suis squatté dans un appart. J'en ai marre là. Très Et bien. Je me bats avec les rats du coin pour, pour bien dormir. Mais alors du coup tu tapes à la porte pour pendant le long de billet, la cloison. Hein. Non, non, non, là, juste au mur, bon, c'est Eh hey, réveille-toi le vieux Bon bah mover justement pendant que t'es. Euh... <rire> En quel but, bien sûr En quel but Avec, ton, <rire> avec ton verre de Jack Daniels que tu as trouvé sur la table basse et, euh, et ton cigare que tu viens de rallumer et en train de regarder euh, la rue et son activité. Tu vas me faire un jet de, un jet de perception. Perception Alors, comment ça se passe un jet Ouais, vas-y, raconte-nous la vie. Caractéristique du personnage, sachant que pour perce perception, ça va avec... Euh... Je vais pas les filmer les hein jets. Perception, ça va avec intelligence. Ouais. D'accord C'est mal parti. Donc, intelligence plus perception si tu as. <rire> plus... Intelligence, j'ai 6, je crois. INT, on va dire, c'est ça. Et puis, euh, perce... perception... Non, c'est euh, une compétence. compétence, compétence. Ah. D'accord, ouais. excuse-moi, ok. Euh, perception, plus, plus 5. Voilà, plus un des 10. Face à un seuil de difficulté que j'ai défini. Alors, je n'ai pas compris, je prends perception non. ou... Tu fais 6 plus 5. T'égales. Ah ouais. Euh, 11 On, très voilà. bien, on y est, on est bon <rire> Non, mais. c'est pas moi hein. non, Je, je voilà savais voilà. pas que tu allais faire des maths, si tu veux, ouais. donc... Euh... Et tu lances ton dead 10, ouais. plus 11. Ok. Et, et, et le seuil, c'est Il te le dit se... pas. Je te l'ai pas dit. Voilà. Il te le dit pas mais moi je peux pas lancer un dé sans savoir quel résultat il faut que je croise avant. Bah imagine toi que tu dois faire le plus possible. Voilà. <rire> Comme ah bah il me faire un petit Il fait marrer. Ah, non, Et 5. ben un petit 5. Ce qui fait un total de... Ce, Ce qui fait un total de 16, wouh Yeah, wouh, wouh C'est vrai, c'est Moi, je suis ah, C'était quoi, c'était 15 au début, le Alors, truc facile Voilà, un truc, un truc élémentaire, c'est 10, le seuil de difficultés à battre. Mmh. Un truc facile, c'est 14. Un truc moyen, c'est 18, assez On difficile. un cigare en buvant une... euh, un sky. Ouais. Ouais. Tu as réussi à faire un truc facile. Oui, je ne me pas dessus, quoi. Je te demande pas de faire un jet d'extérité pour fumer ton cigare. Perception, tu jet de Perception. Parce que tu m'as dit, je suis à la fenêtre et je regarde la vie. Tu vois, moi, je sers à quelque chose, les mecs. Je regarde la vie tu vois que dans la rue, il bah, y, y a des bagnoles qui passent, il y, y a toujours les mêmes euh, glandeurs qui sont sur le trottoir. Il y a Toto le... Non <rire> T'as le, le marchand ambulant chinois qui vient avec sa roulotte et qui commence à, à dérouler son matériel pour vendre, euh, pour vendre de la bouffe, euh, des bons la bouffe de la bouffe pas chère. Euh, tu vois euh, le, les gosses qui commencent à jouer au ballon au milieu de la rue. Euh, après avoir pété euh, une bouche d'incendie un, un et, et ouais, avoir ouais. Ouais. Mmh. une gerbe de flotte, enfin, la vie classique voilà, de Tarot. Et, et alors, il mon réussi me <rire> fait voir quoi Voilà ouais, ce que, que je viens de te trop... décrire. Ok, il y a du désordre, il hein. faut réagir. Tu revais tu un chinois potable, toi <rire> <rire> <rire> Bon, est-ce qu'il y a le gars en bas qui s'installe Ouais, écoute, bah, pour le moment, moi je suis sous ma couette euh, tranquille. <rire> ah, j'ouvre et je lui mets un grand coup de latte dans sa porte en ah, mais toi, toi aussi ah, il il vois, au Tu cours, reconnais ouais. la, la douze voix euh, Elle veut quoi encore cette connasse <rire> Du coup, je me lève, j'ouvre la porte. Ouais. Bon. Tu vas pas marre de me casser les couilles hein, Espèce de petite salope. Les <rire> mecs. Ah, la grande classe. Bon, tu vas prendre le petit déj Après ta nuit euh, que t'as fait à réparer tes mecs, là. T'es heureuse de me surveiller la nuit Ouais, ouais. bah écoute, euh, ma soeur est partie euh, faire le taxi, donc elle a, elle a euh, vu ouais. ça. C'est elle qui m'a ramené les, ouais. les pauvres solos que j'ai dû euh, ouais. réparer, ouais. qui étaient complètement déglingués. Ouais. On voit déjà que ces deux-là, ils s'entendent bien. Alors, euh, je, les, euh, je, les, je les invective un peu en leur disant de se calmer un, un minimum mm -hmm. et de me rejoindre dans le salon. Vous entendez sa voix de stand Lui, il prend pas la peine d'ouvrir la porte, ouais. il <rire> gueule depuis la fenêtre et on l'entend, tout le monde ouais. l'entend. Ouais. <rire> <rire> sur vois. deux étages. Ouais, euh, tu leur dis quoi Tu, tu leur quoi pour les inviter Je leur dis quoi Je le dis ou pas Dis-le, ouais, ouais, dis-le, je vous allez arrêter de boubouve, hein, Vous grattez les couilles là Vous pointez dans le salon Faut qu'on parle. Pas, ça c'est clair. J'en ai plus que toi, ça. n'y a pas photo. Bon, je ouais. sors, je sors mon agent de ma poche et puis je commence. Et moi à, les miennes si j'ai cul. Ouais, ouais. Je mange <rire> dans le couloir en allant dans la direction. D'accord. Très bien. Avec la musique à fond, hein, sur le jeu, là. Ouais. Bon, moi, je, la, je laisse la porte ouverte dans mon appart, j'en ai rien à foutre. <rire> <rire> de toute façon, la personne qui vient dans, dans cet étage à la con, Il <rire> <j> y, <vais. rire> y a que des gens désagréables, ici. Mais, alors, moi, gros, je, je suis bordélique, ça, alors... Euh... J'arrive, j'arrive. Je suis bordélique, moi. Aïe, aïe, aïe oh. Allez, dans le salon, alors. hop tous dans le salon. Les bottes sur la table. Bah, bien sûr, Mais, merci. <rire> moi, je suis passé contre le mur hein, en jouant, tu sais, comme ça. Ouais, donc en bruit de fond, euh, t'as... <rire> tu devines ce que je te demande Moi, donc... je, suis, je suis concentré, là. Lui, il est sur ah. son agent. Attends, deux secondes, je finis mon niveau, là. deux secondes. <rire> tu, tu finis ton, tu ton presque niveau. presque fini, Allez, arrête avec ta Game Boy. attends, je pas Arrête pas avec ta Game Boy. Je vais si dans la cuisine j'ouvre les placards pour trouver les gants Tu cherches Non, ça, c'est lui. Tu sais quoi Quoi Comme sud j'ai gagné. Ouais, Bon, t'as bouffé, Je commence à ouvrir le placard. Je sais pas ce que tu trouves dans le placard. Il y a une boîte de corned beef. Ouais. Des, de des boissons énergétiques. Énergétique. Oui, il y a, y a un fond de croquettes. C'est euh, des trucs à base d'algues. De, de, de, je, je prends de la boisson énergétique. C'est pas grave. Hein. Merci papy, ça, ça a l'air super, bon si bon super bon. bon. Alors c'est pas très bon, mais en tout cas c'est nu très nutritif. Donc, par contre les mecs, j'imagine qu'il faut qu'on se fasse un peu de pognon et qu'on parte sur quelque chose là, parce que... Euh, T'en as marre de ces glandeurs euh, Ouais, ouais, ouais bah, j'arrête pas de glander là euh, En plus, c'est le proprio qui fait chier Il ouais. y a un moment, il y, y a le loyer qui va devoir être payé. Oui, Attends, se passe, on se euh, le paye à chaque fois Ouais, d'accord. <rire> D'ailleurs euh... je vais être en retard ce mois-ci, je suis désolé, mais... C'est ça, c'est glissant Disons que le 31, ouais, glisse un peu... Bon, c'est pas grave. C'est 31, c'est tous les deux mois, justement. <rire> c'est bien ça que je te reproche, tu vois. Pourquoi, t'as du boulot Bah, je sais pas. Bon, pas de loyer, le loyer encore ce mois-ci. En possible. tout cas, il est, il est, il est, non, il est temps d'aller chercher, ouais. Ah, il faudrait qu'on se... Euh, ça, à part l'asiatique et les gamins qui foutent le bordel dans la rue, <rire> j'ai pas vu grand chose avec mon jet de perception. <rire> Parce que toi, tu te pointes en but devant la fenêtre, <rire> voilà, attends que tu le boulot t'arrive, quoi. Un mec <rire> pas, avec, avec une main. Cigarris, <rire> <ouais>. Tu <rire> me fais faire un <rire> jet de perception <rire> et je sais pas ce qu'il faut que je vois dans ce jet Ici, de perception. Il <rire> Ici, il a une mission. Ici, il a une mission. il y a un PNJ en bas, il fallait lui parler. <rire> <rire> il y a un type en costard avec marqué euh, agence d'intérim. Ouais. Ouais. Avec un, pro, un gros point ah, d'exclamation. Bon, j'ai encore la dalle, bah... on descend, on va regarder ce qui se passe en bas. Il bah, y a un Lasiat qui s'est posé si tu veux bah, aller. Moi j'aime bien ce bouffou. Il, de fait, de il, des... ah, il, il des... est, des... est réputé pour les raviolis. Et ouais. bah, si tu ah, veux ça, on peut descendre. C'est de la bouffe synthétique par contre. C'est pas du frais. j'adore ça. C'est parti. Ok. Tu sens en calbut avec ton verre de whisky <rire> Bah non. non, tu te sapes un peu, tu mais mets en tri. tri ouais, C'est <rire> <rire> non, non, le boskis, mec C'est le dude ouais. le dude Non, non, je me sapes ouais, Je tape. me okay. sape parce qu'en fait, euh, moi je m'habille en tri quand je vais en, en mission. Euh, voilà, mais en fait, quand je suis euh, quand je suis, dans, je suis un renard. Ouais Si tu veux. Donc ah, bon, non, tu travailles ton euh... style là. Ok Ok, voilà. ouais. long manteau, euh, lunettes noires. Ouais, genre, euh, tu vois, un peu Morpheus quoi. Ouais, ok, d'accord, très bien, très bien. Moi je suis en pantoufle dragon. Tu sais, il y avait que derrière, mais de toutes les couleurs bariolées. Ouais, et qui et allumé. Ouais, ça lumineuse. Bah, ça fait du bruit quand je marche. Ouais. Et j'ai toujours mon jeu allumé et j'essaye je, de pas la <rire> Tu vas ah, aller salir aussi, tes merde Et toi T'as vu T'as vu T'as vu ah, Est-ce que moi je peux avoir un truc qui change de couleur mes cheveux tout le temps Tes cheveux Ouais. Qui change de couleur tes cheveux Non, t'as pas ça bah, T'as pas ça, merde. Non. Si je le fais pour pas cher, mais hein. 50 <rire> bah, Non 000. mais moi j'ai peur, hein. je vais me retrouver avec un troisième œil sur la gueule <rire> J'ai <rire> un oeil cybernétique, hein. je suis en train de t'enregistrer. <rire> tu me vois faire ça Tu sais que je t'enregistre. <rire> Dès qu'il cligne, il me met en, en action. Et... Non, j'appelle ma petite sœur, je lui dis hey, « je descends, euh... je vais bouffer ». Tu m'appelles pour ça bah, Super écoute, intéressant. Pas chier. Ouais bien sûr. Elle bosse, elle. Ah bah. Ça va bien ta soeur Ouais, ça va. Ok, ouais, allez, on, on va. Travaille. On va voir la diat. On... Ouais. Oh bonjour <rire> <rire> Tout tient <'y> bien <rire> Au revoir Fais-toi Oh là là Eh ravioli s'il te plaît Dis, allez, dis ouais. Et Tu m'en remets 10 gratos, hein, mon pote. Oh non, pas enculé <rire> Bon oui, il prépare son truc. Hein. Je dis pas les commentaires <rire> quand la vidéo Tu vas pouvoir sauter <rire> ça là parce que. T'as pas une petite bière aussi là hein. Si pas problème torche. Euh, toujours bien bière Ah oui oui <rire> Très bien. Et tu me remets Diravioli hein <rire> <rire> Ça fait 30 ans. Arrête 30 de réclamer, ça m'énerve. hein allez, euh... <rire> allez moi des vapeurs C'est le patron qui paye. Des vapeurs, oui, des Montre les euros dollars là. Des vapeurs, oui, vapeurs des nouilles et euh, NBR, montrez 0 dollars. Je ne casse pas les coups <rire> aujourd'hui, c'est sérieux. Fais, pas... fais voir le flouze. J'en ai du flouze. <rire> on a oui, du cash. Ouais, ouais. On a un peu de cash sur moi. Bah, allez, je suis à Le flouze, Je lui dis, allez, maintenant, tu te mindes, quoi. Allez, allez, il prépare ça, tambouille. Et c'est du palpable qu'ils veulent ou tu peux avoir des euros crédits enfin des... Oui, oui as des... sur ton euro... téléphone. Tu... Oui, enfin, ouais, ton tu avec ton agent, tu peux faire des. Tu scans. Tu fais comme ça T'as pas Pépoule Mais Pépoule, tu payes. C'est facile. Il est pas la page, le mec. Oh, les sous Non, mais moi je suis un sous Il a tout investi dans les flingues. C'est ça. Ok, bon, bah oh, vous commencez à grignoter. Vous me faites tous un jet de perception, man. Ok, perception. Intelligence, perception, fin. 1 des 10. 7 pour tout. tout. 21. 21. Ça d'abord. <rire> C'est 12, 17. <rire> Ouf. Ouais. <rire> 13, 12. 12. Là, 12, wow, wow. Bon, toi Moi je suis en ouais. train de... <rire> oh putain le skype Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Et toi, Torch, forcément il y a un truc qui attire ton attention. Au coin de la rue, ouais. bah, euh, une, une, une, une, ouais, une centaine de mètres, tu vois un mec avec un appareil que tu n'as jamais vu. Oh putain. Et c'est ça qui a attiré l'œil en fait. Je vrai. filme. Ouais. <rire> Tu peux même zoomer. Je zoome, ouais. ouais. Tu vois un mec à côté d'une bagnole noire ouais. en costard, ouais. euh, qui a une, un trépied une, avec une machine, une espèce de bloc, mmh. euh, voilà, un bloc noir sur sa machine et euh, un truc pyramidal dessus. Et tu vois qu'il est en train de regarder dedans, il tourne autour. Euh, voilà. il dit, Tiens, que je connais pas cette machine. Les hey, gars. Là, là oh, okay. <rire> ouais. là là. Bah, t'es là-bas, Roluquet. Moi, Juste là-bas, là. c'est toi le high-tech, alors c'est quoi cette merde Oh ce connard. <rire> c est c est comme nous, truc. on a raté notre jet perception, ouais. je sais pas si on, on voit grand-chose. ici pas... bah, maintenant qu'il a, ouais. qu a attiré votre attention, oui, vous, est... Voyez, vous voyez et ce qu'il voit. Est discret, discret, les gars, discret, <rire> discret. <rire> Ça ressemble à quoi cet appareil, tu disais C'est une espèce de, de, de, de, Côte, de, de cube noir, un gros cube ouais. noir posé sur un trépied. Un pavé plutôt qu'un cube un pavé rectangulaire et dessus une espèce de petite pyramide. Il, Après, vise... Il... il vise quelque chose hein. Il a l'air de viser quelque chose. Le genre Il vise chez nous, il a l'air de viser l'immeuble, ouais. Mais moi je vais lui demander ce qu'il et euh... tu veux pas que je suis proprio, tu vois, bah en fait, je vais aller l'agresser puis toi je... l'air de rien, tu vas tu vois, je vais essayer un mode de détourner quoi. Tu veux pas que j'essaie de voir ce que c'est, avant Bah je m'en rapproche tranquillement, je suis discret, tu sais. Non, mais moi je vais lui fois foncer... ça fait pouille, je vais pouille. un peu lui foncer dedans puis toi, pendant ce temps-là, tu je dérobe, tu contournes. Non, tu dérobes pas, mais tu tu peut-être. D'accord, ok, point. j'y vais discreto, c'est l'ordre. Ok, oui, oui. donc moi je vois la chose comme ça, ouais. Ouais. je vais, je vais m'approcher de lui oui, oui. et je vais lui dire hey, « hé oh, c'est quoi, c'est l'immeuble là que tu vises avec ton truc là ?» t'es un peu derrière lui Ah bah non, moi je vais frontal, moi Attends, je un... Toi tu vas frontal, mais toi tu vas… Alors, moi tu vois, j'avais mon bol avec mes raviolis, je jette tout par terre, <rire> parce que là il y a une priorité, puis je fais le tour. Et d'être discret. Essaye d'approcher discrètement, Oui, c'est ce, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. ce que tu m'as dit, tu ouais, viens de ouais. faire un jet de furtivité, de dextérité, furtivité, et un des 10. Si je ne l'ai pas, c'est juste euh, ma Dex Ouais. Est-ce que là, quelqu'un dans la voiture ou c'est des vitres... Euh... 13, vitres fumées. 13 hum. Bon, j'aurais espéré que tu fasses euh, au moins 18. Mais mal... vu que j'ai une, ah, hum une vision rouge, C'est ballot. J'ai une vision rouge. C'est bien. Non. Il fait jour. Ok. T'es <rire> pas un mec de la tech, toi. Ouais. On va te faire un mal aux yeux. <rire> bon, moi je reste non, déjà, moi, moi je m'approche mon... de lui et je lui dis hey, oh, c'est mon immeuble que tu vises là. Mais en fait, euh... avant que tu t'approches, déjà que t'as fait. Euh, ah, il a vu que je venais vers 50 lui. 50 hein. mètres. Non, lui il a pas vu. Il est vraiment euh, sur son truc, il est comme ça. Euh, il bouge son truc. Et là, par contre, les deux portières s'ouvrent. Et tu vois deux gonzes euh, armurés casqué oh et fusil euh, fusil euh, planté sur la poitrine qui sortent de la bagnole et qui s'avance euh, qui s'avance euh, tranquillement euh, dans ta direction. Je m'en fous que je les défonce. En, en fait il, il, <rire> il, dépasse, il dépasse le mec en costard de 2 mètres et il euh, te regarde arriver. Ouais. Main Mais, sur la poignée comme ça. Tu sais, je vais te dire un truc. m'en euh, eh faut plus pour m'impressionner quand même. C'est-à-dire que j'analyse la situation oh, avec calme et sérénité. Et sérénité. <rire> Mais en même temps, je veux quand même savoir ce que ce trou de cul fait avec sa boîte noire sur mon immeuble. Je peux le comprendre. Et je le dis précisément dans ces termes. Je peux le comprendre. Donc, monsieur le trou de cul, je voudrais savoir ce que tu fais. En fait, t'approches pas de ton cul. De... En fait, les je... deux mecs se de plantent façon, devant je suis toi. Je moi aussi bien assez imposant pour en imposer. Tu vois qu'ils ont les insignes de Militech sur, ouais, euh, ouais, sur ouais, leur tenue. Ok, ouais. Je les aime pas trop, moi, toute façon. Donc, à grosse, grave. grosse boîte euh, okay. américaine de sécurité. Reculez. Direct, il pointe. Ouais. Non, non, non, la main. Ouais, euh, ouais. Il tend la main comme ça. Il est, euh... Sur le fusil, il y en a un qui te dit euh Recurre. Ouais Ok, c'est à vous que je les pose les questions. pour qu'on vise mon immeuble Je suis propriétaire de l'immeuble là qui est juste au-dessus. Je voudrais savoir ce que vous faites avec votre boîte noire Similar. sur mon immeuble. Ça vous concerne pas ah, Si, ça me concerne parce que c'est mon immeuble. Retournez manger vos raviolis. Tu on, tout va bien se passer. Ravioli, mais...>. Lui, il arrive à rien faire. Attends, vas-y, parle. Moi, je, je gère. Hein Refais un jet. Pouic, Bon, est-ce qu'on arrive à en savoir un peu plus sur ce cube là Tu regardes ah, je vais essayer de regarder un peu ce que c'est. Ouais, tu sais, genre, je tu sais, ouais, fais ça. ça tu une caméra. Ah, oui, fais-moi un jet d'électronique pour voir ce que. Jet euh... d'électronique. Donc, c'est tech. Ouais. Plus la compétence électronique. Plus un des ah. 10. Tech, j'ai 6. Électronique. Est-ce que tu l'as euh, Non. Non, pas, Non. Bah, non, non j'ai tu la part. Hein. Ça va être chaud. Je hein. connais pas grand-chose. ne peux te laisser faire. Ah écoute, j'ai essayé de te laisser faire. Ça fait un jet de merde. Non, 10 c'est fait... quoi, c'est 10, ça Ça, ça c'est 10, le... ouais, ouais. 10, ça, la Oui, c'est ça me fait 16, quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors, quand ouais, vous n'avez pas, pas la compétence, ouais, j'ai plus un Quand vous avez... Ah, si tu fais 10... Ah ouais, c'est un critique. Ouais, fait ouais fait, mais tu mais... relances, non Non, pour faire un... Oui, c'est une réussite critique. Lorsque vous faites 10 sur un jet de critique, vous relancez niveau, ouais. à nouveau le D10 et ça s'ajoute. Et ça s'ajoute. Plus 7. 17 plus... 24. ouais. D'accord. Je vous dis quand même au cas où, si vous n'avez pas la compétence des fois, alors ça ne marche pas à tous les coups, vous pouvez faire appel au savoir théorique, c'est-à-dire que comme vous passez votre temps à regarder la téloche aussi, des fois il y a des, des, des connaissances qui vous, que vous avez comme ça qui sont très théoriques et que vous pouvez peut-être mettre en application. Peut-être que tu as vu une émission où il y a... sur Netflix, et, Donc en fonction de votre compétence éducation, si vous avez éducation, <rire> ça vous ajoute un bonus. <rire> compétence éducation, est pas, pas ça, caractéristique. C'est pas non. Éducation. Okay, ah, vous avez pas, pas d'éducation. Pardon. Non mais bon, j'ai réussi un hein. bon, merveilleux, bah, J'ai fait 24. J'aimerais que note notes. fait 24, ouais. Toi, tu arrives à... Euh, j'ai un, un d écran de lucidité, donc moi, oh, je, je sais ce que fais maintenant. Four. Avec non, mon téléphone. As... Ouais, t'as fait le tour, hein ouais. J'en ai un comme toi. J'en ai un comme j'ai fait un jet qui me. Oui, de... Je vais te dire ce qui ah, se passe, pas. si T'inquiète euh... pas, ah, ah, pas, mais je veux savoir ce que fait Torch, moi. Ouais, euh, je suis comme ça. Et puis, puis, puis, puis, puis, puis, puis quand je marche avec du Moi, je fais le tour tranquillement. Donc, t'es derrière, pour arriver derrière la bagnole Ouais, j'ai fait le tour tranquillement. mais deux molosses, il lève la à 5-6 mètres, quoi. Je me rends compte. D'accord, un peu plus loin, sur le trottoir. Puis je vois qu'ils commencent à parler avec eux, je vois que ça s'envole. Du coup, moi. Pouk pouk pouk pouk, j'enclenche le télé. La, la, la caméra sur mon agent là puis je m'approche et puis je regarde, tu vois ok, je regarde tranquillement Vas-y, hein. fais-moi un jet, euh, jet d'électronique Tu 10... es là toi électronique ouais ouais ouais, ouais ouais ouais, 9 et 9, 18 plus euh, 7, 25 Voilà, vous reconnaissez tous les deux euh, un appareil de géomètre Moi ben bah, ouais. en tout est Jamais. Je... Ah, mais vous avez la confirmation Ouais, donc en gros, on va se faire lourder. Ils vont niquer l'immeuble, mec. Euh... Créer une nouvelle autoroute. à Carrément, route. voilà. Ils vont ça passera par <rire> sa chambre. Ouais, C'est oh, Pas grave, je pourrais mettre ma bagnole direct. <rire> ok. Et si je regarde dans la voiture, je vais te refumer ouais. Ils ont, en sortant de la voiture, il n'y avait pas d'autres personnes dedans Non. D'accord. Et je regarde un peu l'équipement des mecs. De Dodo, là Ah, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont en équipés. mode, ils sont en mode garde du corps euh, armé, casque. Ils ont de l'équipement et ah, ils tout. Ils ils oui, et... ils ont du body armor. Tu et... peux invectiver la personne qui est en train de, de, de, de, de viser ou le mec il est vraiment dans son job et il en a un ah, et... euh, Ouais, mais tu peux gueuler de là où t'es. Ouais, non mais <rire> j'ai déjà gueulé en lui demandant ce qu'il faisait. Euh... Il m'a pas spécialement répondu. Non, il t'a pas calculé. En fait. ouais. Il a l'air rassuré par le fait qu'il y ait deux molosses euh, qui s'interposent ouais, entre les curieux et. Occupé un peu là. fait un peu de bruit. Tu veux encore que j'occupe euh, ouais. les... Je t'envoie un SMS, vas-y, fais du les... bruit, connard. Les... les, les, les... <rire> <rire> Il est avec la fin du message, bah Moi, je, connais, ouais, hein. je vais leur dire, j'ai oh, bien compris votre bordel, là. hein essayé de nous niquer avec un... Euh, avec, euh... ouais, je... Qu'est-ce que tu crois tu crois que j'ai jamais vu enfin, une arme hein On Enlève je, la sécurité avant On balance le, le bol Enculé <rire> Ça va détruire notre quartier Ça mettre, ça mettre. Ah, tu mais commences m à agiter, toi Ouais, ouais. Ah non, non, non. non. <rire> ah, ah il ouais, mais... la falloir que Eh les gars, ils veulent niquer notre quartier Ils veulent niquer <rire> <notre quartier> <rire> En tout euh, cas, moi, ça, je me fais ça comprendre qu'il me fait pas peur du tout. Ouais. Et que c'est pas le premier qui me pointe avec une arme et que j'ai dénuqué entre temps. Ok. Moi, j'ai tapé le modèle et les caractéristiques sur mon téléphone. Ouais. Et je l'invective, mais doucement. Eh c'est sympa ce modèle, mais... Euh... Oh, oh qu'est-ce que vous voulez, vous Ah non, mais euh, moi j'ai oui, le même, oui, mais je parle de la nouvelle version. Oui, bah écartez-vous, je vous prie, écartez-vous. Oh, mais t'inquiète, je suis pas là pour faire des problèmes. Tu sens ouais. qu'il est, il est un peu stressé par le fait que tu sois rentré dans son périmètre de sécurité. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je recule d'un pas. ouais euh, euh, euh, messieurs, messieurs, alors du coup, il y a un, euh, celui qui te parlait. Alors, c'est celui de gauche qui a, qui a armé son fusil. Ouais. Et celui qui te parlait, il se tourne pour... Et il sent que ça commence à être la merde, quoi. Ouais, il commence, il, il commence à être nerveux. Lui aussi, clac, clac, il son arme. Et, et il recule. En te gardant. Il y a celui de gauche qui reste à côté de toi. Et lui, il recule vers, vers l'agent. Voilà. Moi, je parle technique. Ils sont divisés, les mecs. Ils ouais. sont divisés. Je parle technique. Je fais, mec, putain, mais ce modèle-là, c'est... Ça... Voilà! Oui. Éloignez-vous, vous, vous n'avez rien à faire près de, de près de cette personne. Moi, je monte un peu vous le volume. Ne vous approchez sonore pas, sinon je le feu. Je, volume, je je augmente un peu le volume sonore et lumineux de mes pompes. Ouais. et Je recule, tu vois. Boue, <rire> boue, en faisant un moonwalk. Il y a pas de problème, <rire> les gars, mais putain, mais ce modèle-là, mais il est sorti il y a 10 ans. <rire> Comment vous bossez Vous êtes militaire. Il y a tous les gosses que tu as. Vous bossez. Tous les gosses, ils ouais, il se rassemblent autour non, de non. toi non. et ils viennent voir. Ils viennent voir. Regarde là, ils sont en train de. De foutre la merde, sans doute, dans notre quartier, là. Mon grand-père, il avait déjà même plus ce modèle, mais c'est <rire> bon, arrivé euh, allez, on remballe, on remballe, on s'en va, là. Tu vois, ah, le mec, une... il remballe son trépied. Euh... Je sais pas, un micro que je peux lancer un truc. Il balance des canettes micro, bah, pas, sur la Moi, j'ai euh... une boîte à outils, tu vois. T'as une boîte à outils une boîte à outils. allez pas bricoler hein... allez, lance -moi un... Lance-moi un des dix, on va voir si t'as un micro dans ta boîte à outils. Allez, allez. allez je... Il dit aux gamins, on prend des billets, hein, on prend des, des canettes, tout ça, on balance ça sur la gueule à <rire> la voiture quand ils se barrent. Putain, mais ouais, les gamins, ils ramassent plein de détritus par terre, il y en a un, hein, ah bah, c'est oui, oui, pas oui, très, ouais. très très propre, donc ils ramassent, ils ramassent, ils ramassent. Ouais, ouais, on va les chauffer, on va les chauffer oh, !» <rire> Moi, je filme Moi, ils bien Ils ont on compris, ils plient bagage. Okay. Ouais, donc tu vois les deux gars qui commencent à, à, le, à se rapprocher de lui, et ils il lèvent les armes, ils ont enlevé la sécurité, et ils euh, ont il, pensé à ça, quand même. Ils tiennent... Euh, c'est des professionnels chez mmh. Militech. Euh, c'est ils... du vieux matos, hein. <rire> <rire> ah, euh, matos. Et euh, ils font remonter le mec dans la bagnole en mode extraction. Ouais, carrément. D'accord. Bon. Refaites-moi un jet de perception. Et toi en particulier. Parce que les autres, vous êtes trop loin. Perception. Six. Pas mal. Là. Neuf. Alors, Neuf. ça fait 13 plus 1. 9. 20... 13, 23. 23. Ouais. Tu repères un sticker euh, sur la bagnole. Un sticker Ouais, un sticker. Un sticker. Alors C'est pas la marque de la bagnole, mais c'est un sticker qui identifie la bagnole comme appartenant à la société WorldSat. Sauvegarde. Ouais. Dans mon avis, je sauvegarde. <rire> Ça marche. Et <rire> ils partent. Pendant que les gamins leur balancent, Le euh, ouais, tout ce qu'ils ont trouvé ouais sur la rue. Ouais, euh... Le nom de la marque, c'est quoi WorldSat vous savez très bien ce que c'est. C'est une antenne 5G, mec. C'est une corpo de communication. Oui, je comprends. Ils sont vraiment... Ils sont très implantés à Net Ils ont du vieux matos. Comme dit la ministre de je ne sais plus quoi, la vraie, elle dit que la 5G, c'est n'est pas dangereux pour les gens parce qu'on peut éteindre les antennes. Quand c'est ça marche pas, donc quand ça marche pas, c'est pas dangereux. Par contre, ça pas le signal chez moi, ça m'intéresse, Ils peuvent le mettre. S'ils doivent raser l'appart pour ça... Je paye quand même un loyer assez onéreux, on en parle parce que voilà, c'est le moment. Ouais, je vois bien que c'est le moment. Si on peut avoir un peu plus de débit, moi ça me... D'accord, ok. Eh bien très bien, bien joué les gamins Vraiment, les... ils entament un match de basket dans la rue. Ouais. <rire> Super content. Moi, je vais euh, retourner euh, voir, euh, le, je vais le le... voir le la Ouais. et je vais lui demander s'ils avaient déjà vus avant. Ah non, première fois. Connais pas, c'est connard. D'accord, ok. Bon. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait On a du. Messieurs, je vais un, un peu temps. dans les infos, voir ce qui se passe. Ouais, c'est peut-être de scanner ah, un peu le web pour savoir. Euh, que je le faire en Sur tout. WorldSat Qu'est-ce que je pourrais euh, dire sur WorldSat quest -ce, qu ce que, que j'ai de l'info sur, sur tous WorldSat. les sites complotistes. Par exemple <rire> Ça, y en a. Un. Non, Par l'occurrence, eu ça euh... m'a l'air d'être juste une pauvre histoire d'installation d'un immeuble, mais bon, il faut faire attention. Ce qu'on va voir, c'est c'est eux qui pris le. WorldSat. Il y a quoi dans leur actualité Leur nouveau grand projet dans la ville. Voilà, plein quoi. Ouais wow, non mais non mais c'est une c'est corpo qui est hyper active ils sont bien implantés à Night City ils essayent de bah, ils essayent de grappiller du terrain petit à petit quoi dans le quartier ils sont connus on... mmh, bah, on, il s'avère qu'en faisant les recherches bah, c'est eux qui, euh, qui alimentent euh, le Citynet local ouais ah ok Citynet donc cause euh, de qu'on pas de débit de, depuis la quatrième guerre des Corpos, il n'y a plus de de de net mondial hein. Tout est, euh, tout, est, tout, sont, tout est des réseaux fermés, D'accord. donc euh, ça peut être géographique, ça peut être très local, ça peut être un quartier, plusieurs quartiers, un bâtiment, en l'occurrence une ah ouais. Corpo, il a son propre réseau fermé, uh -huh. ce, qui, ce qui fait que maintenant les Netrunners ont besoin d'aller sur place mmh. pour pouvoir investir un réseau, c'est une particularité qui n'était pas le cas avant. Avant les mecs pouvaient faire ça de leur salon. Et s'introduire dans un réseau quel qu'il soit en utilisant en utilisant net. Le net, les nets ont été ah, okay. ont été fermés. Raisonné, on on l'avait dit quand on avait présenté on le, on le avait jeu. Si je jamais vous je, je vais aller oui. voir les vidéo qui a présenté le jeu. <rire> ouais. Et, ben bien, et donc oui, effectivement vous vous avez un site Alors là c'est le le réseau classique de donc. de news, des infos locales, la météo. Donc on repère le temps est pourri. quand on repère on repère rien sur ce qui nous est arrivé quoi. Non. Pardon, par contre, c'est pas évoqué. Ouais. Votre quartier n'est pas évoqué du tout. D'accord. Oh ben... Réunion du... du syndic. Ils vont encore augmenter les tarifs. <rire> pour premier. Non, mon galère là, par contre, euh... je trouve. Mon <rire> galère a démarré en fait. C'est vrai. Ouais. Je dedans. Galère à démarrer <rire> hein Ah, on est dedans. Non. Oui, oui, ouais, oui on oui, est dedans. <rire> bon, vous reprenez, euh, vous reprenez un peu votre euh... Bah deuxième petit quoi. Enfin, histoire de. <rire> ouais. <rire> Ça marche. Ça, euh... Tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Ton agent euh, est figé. Putain, ils m'ont hacké bah, Vas-y, je, je tapote. Bloqué. Contrôle Z. Tac. Figé. Je retire la batterie, je remets. Et moi, mon agent, c'est pareil. Pareil. Du coup, tu regardes le tien, complètement figé. Et, Et toi, vous toi commencez à entendre de, ah, de l'agitation. Ouais. Ah. Dans l'immeuble. Ouais, mon ah. agent. Putain, t'as payé la. Oh voilà, ils ont attaqué. J'étais en pleine brain dance. Ah. Alors le Brain Dance, je ne vous l'ai pas expliqué, c'est une espèce de machine qu'il a dans beaucoup de, de logements de Night City, sur lesquels tu te branches soit par des... Euh, des comment ça s'appelle des... des implants neuronaux. De ouais, des, des prises neuronales, mmh. pour ceux qui en ont, non, mmh. ou même des pads que tu te branches sur la tête, et en fait ça te permet de vivre une expérience vécue par quelqu'un d'autre. Ça peut être euh, un orgasme, ça peut être euh, une, une extase religieuse, <rire> ça peut être euh, plein de choses. Du licite à l'illicite. Mm. Voilà. Et c'est devenu ces dernières années euh, l'activité la, favorite des habitants de Night City. Ils sont dans leur salon, ils se branchent dans le Brain Dance, ils téléchargent euh, un. C'est vraiment des gros moutons quand même. Un, <rire> un soft qui va te faire vivre euh, l'émotion que tu recherches. J'ai été chargé de la finale de 98. <rire> un petit ouais. Effectivement, il y en a qui, qui deviennent accros et qui passent leur temps ouais. là-dessus. Et puis il y a beaucoup de choses, un peu, on entend parler de, de brain dance sur des mises à mort réelles, de viols, oui, de, viol, sur... euh, de tortures, de choses comme ça. Donc ça, ça, peut, ça peut être très craignous. En tout cas, vos agents sont figés et apparemment vous n'êtes pas les seuls parce que ça commence à gueuler dans l'immeuble. Par contre tout ce qui est électricité, tout ça. Et tout, même dans la rue. Ça marche. Tout fonctionne. Tout fonctionne. C'est déjà arrivé ça Non. Jamais. Mmh. Fâche. Visiblement le citynet est tombé en braque Donc c'est une réaction à ce qui à, à, euh, aux heures qu'on nous a eues. Ils ont coupé Ouais, ils ont coupé le jus. Et ça commence à s'agiter dans la rue. Donc, ça voir... crée un peu la confusion dans le On quartier. On va aller voir Rex pour non, voir si Les gens nous en veulent, si les gens, ils ont identifié la Rix euh, qu'on a eu avec... Euh... Personne vient se plaindre auprès de vous. Non. non. Okay. On a un contact chez Rex Vous, pas directement. On peut peut-être aller voir... Euh... Vous, vu que vous êtes un peu autonome dans le quartier, ouais. euh, vu que le proprio c'est lui, vous avez jamais eu affaire à Rex personnellement. Eh proprio <rire> tu sais que les Anderson, ils ont affaire à Rex euh, régulièrement. Ah bah on va aller voir Anderson Ouais, on va aller voir Molly. Voilà. Tu la connais toi Bah bien sûr, on fait pas toujours plein de hein. plein petits coups. Faites euh... des soirées pyjamas. Non <rire> Sur les les et tout. Allez, on va aller voir Molly. Qui va voir Molly, tous les trois Bah on va aller voir Molly. Ouais, alors bah vous arrivez à la porte des, des Anderson, et ça s'agit de la porte est ouverte, où il y a les gamins qui sont en train de remplir des sacs à dos. Allez, on se casse, ça sent pas bon, c'est pas normal Comment ça vous cassez Ouah, non, le CityNet qui tombe en vrac comme ça tout d'un coup, c'est super louche. Il va y avoir. Qu'est-ce que vous avez fait dans la rue Vous avez énervé quelqu'un ou quoi Il va y avoir un raid, les mecs. Une rupture des communications ne peut signifier qu'une seule chose l'invasion. Oh, elle est belle Oh, elle est belle Invasion Ok, stop, c'est bon euh, euh, non parce que oui, c'est vrai. J'ai pas la rupture de communique. Il n'est pas dans le 1, c'est la 1. Ah oui. Non. Ah ouais. Pas mon préféré. Ah bah voilà. C'était. Non non, mais voilà, ouais. Non, c'est sûr, il va pas y avoir un... Rex, il va. Y là, faut que un... pour savoir c'est quoi ce bordel. Oh, euh, ouais, il est déjà au courant. Non, mais, mais alors, alors en fait, qu'est-ce qui dit Attends, stop. <rire> Break them. <rire> Vous allez voir Molly, je retourne à l'appart, je prépare un sac, et il se casse. <rire> et je me casse, salut <rire> et, Être ou ne pas être, Non qu'un J'adore qu'un plan se déroule sans accro. Donc euh, moi je suis d'avis à ce que, voire même tu m'accompagnes, et tu vas voir Molly, et nous on va préparer. à ce que genre, si un assaut mec, oui. ça va venir d'en haut. Ouais. Ouais, de tu vois, ça va nous faire sur tout moi, rôle. Je n'ai pas pour porter mes affaires. Bah Si tu veux, j'en ai rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est déjà où soit on barricade l'appart. Vous, la vous part, entendez une sirène qui voilà, surgit dans la. Soit on barricade l'appart. La la et on se met en position. Roue. Soit on s'équipe, ferme ta gueule. Soit on <rire> s'équipe et, euh, et on décroche. Je vais m'équiper. Il y a les pompiers qui on arrivent. On les affaires au cas où. Les pompiers, mon cul, c'est plutôt une garde armée. T'as pas de l'équipement. De ah C'est les pompiers. Pas bon ah. signe, les pompiers. Ça pue, on s'en va Vous entendez de l'agitation Bon, de nous, on s'équipe. Ouais. Euh... je sors mon fusil à pompe, <rire> On s'équipe. Alors, c'est quoi, on s'équipe C'est-à-dire Alors, qu'est-ce qu'on a, comme... qu qu a comme équipement C'est ce qui est marqué sur ta feuille. Ouais. Fusil d'assaut, cyberbras, couteau, éventreur. J'aime beaucoup. Hein c'est sympa, ça. Armure, tête, torse. Je m'équipe. Tu t'équipes D'accord. Voilà. Tu passes en mode euh, « je m'équipe »,« fight ». Voilà, c'est-à-dire que je ne suis plus avec un joli… Euh, T'es plus le voilà. né, néo, je suis équipé. <rire> tu mover. Voilà. Je monte 4 à 4 euh, l'escalier pour aller m'équiper aussi. Ouais. Sauf si j'étais déjà équipé. Tu peux me là, rappeler alors. ce que c'est qu'un… Du coup, tu laisses Molly tranquille Ah ouais, Molly a dit euh, « les pompiers arrivent ». Mais ouais, bien sûr, t'as raison. C'est vrai, il y a de l'agitation en bas. Elle ne disait pas ça hier soir. Hein. Bon. Scanne un peu la situation, toi. Euh... Mais j'ai rien, moi, je peux rien scanner, moi. Et... Oh bordel, je suis à point, moi. Mais t'as pas un œil, machin, bidule, mes couilles qui mais permet si, de voir enregistrer ce truc que j'enregistrais la semaine dernière, quoi. quoi. <rire> <C 'est> un... <rire> <rire> Fais un petit trou, la personne. <rire> voilà, tu voilà. Je, <rire> pour je plus... prends ma douche, là, ah, Moi, je, je vais m'équiper aussi. Je mets donc mon, mon tri ouais. avec mes batteries pour recharger mon, mon bras Ok. Je prends mon fusil à pompe. Je le mets dans le dos ouais je recharge mes batteries à fond ah, putain, vous êtes en mode guerrier je fais dans mon petit bah, sac euh, disons que voilà quoi. dans mon petit sac je mets un peu de matos quoi et puis ouais. tout l'essentiel ok dire. voilà puis je vais me mettre à la fenêtre pour regarder ce qui se passe devant. Ouais, pareil, hein, moi okay. je suis euh, à la fenêtre et j'ai je, je, un fusil d'assaut. Donc mon fusil d'assaut est forcément équipé d'une lunette. Ouais. Donc avec la lunette, quand même, je, je, je scanne. Oui, je, okay. sais, je fais un jet de perception. <rire> ben moi je gueule parce que c'est jamais rangé chez moi. <rire> donc tu trouves pas trop. <rire> je trouve tout pas tout. <rire> tout, tout <rire> chez toi. Déjà, c'est chez toi. merde. Quand tu trouves Parce que tu, ouais, tu reconnais dans ton bordel. Euh... Mais ça prend un peu plus de temps. Voilà. <rire> C'est quoi ton équipement, toi Raconte. Un ah ouais, j'ai une armure aussi, ah ouais tenue par balles lourdes. <rire> Est-ce qu'il y a un chiffre à côté de vos armures euh Ouais, 15 et 15. Ouais, Peut-être 15, C'est 15. Pareil. Est ce qui, est ce qui va, et 11 pour moi. Ça va se déduire aux dégâts que vous prendriez. Si par hasard, <rire> des gens, vous voulaient du mal. On a un casque, en fait. Là, intouchable Intouchable. Ah, en tout cas, ça encaisse les dégâts. Ah, une partie des et, dégâts. Et sinon, j'ai un éventreur aussi. C'est quoi un éventreur C'est pas ah couteau, une machette chercher griffe éventreur griffe en verre carboné ah, non, sur les doigts c'est du cyber ça sur les doigts conçus pour couper et poignards. cyber ça ah éventreur dissimulé dans un avant-bras on me dit rien moi Mover ah, peut ouais. sauter de 6 mètres de hauteur et, oui, est et, une de, cybernétique. et de 8 mètres de longueur. Seaboard optique et viseur intégré qui vous donne plus 1 en tir précis. Et oui les gars, et, tout est sur même ah, feuille. Hein. Et mmh. puis voilà, donc voilà c'est très bien. Je scanne avec mon, mon fusil d'assaut la situation. La situation, ça commence à être un peu le bazar dans la rue. Les gens euh, commencent à, faut faire à, le feu. à se tailler <rire> et effectivement, <rire> vas-y, fais moins gérer. Ouais, ouais hein, tu savais qu'il allait me demander ça. C'est ça bah j'ai j'ai plus 1 pour le tir précis déjà. Ouais mais là tu vises pas quelque chose, tu utilises ta lunette ouais, pour mais euh, regarder. Ouais regarde euh... à travers une lunette, j'espère que j'ai un peu plus de perception que d'habitude. Oui mais ah. euh, si, ça dépend ce que tu regardes quoi. Parce que bah, si, si tu prends une jeu, lunette et que tu regardes coup, dans la hein, rue, là, tu, ça, euh, ça, tu, pas, veux, tu vas voir le jeu, le... Ah, ouais. 10. 10. relance, relance, relance. Mais c'est quoi ce, cette soirée fouille. où tu nous fais que du... Oui <rire> c'est les des 10 que t'aimes bien toi. 6 ça fait 16, 16. plus... Perception, t'as euh, Je sais plus. Perception si t'as euh, 5. Perception ça fait déjà 5. 21 plus intelligence, 27. 27, tu bats un, tu bats un seuil de difficulté difficile. Je, crois, je pense que j'ai compris la situation immédiatement, non C'est la merde Ceux qui regardent par la fenêtre, qu'est-ce oui. que vous repérez facilement C'est que c'est l'agitation dans la rue, les gens sont... il y a une petite, petite panique locale. Et il y a un camion de pompier en bas de l'immeuble. Ouais. Il y a vraiment Et un camion de pompier. Il y a de la fumée qui remonte par la cage d'escalier. Ils sont en train de foutre oh, le fumée. Par contre, le solo, cette espèce de vieux renard, mmh. il repère parce qu'il regarde dans la rue, mais c'est un réflexe. Tu regardes toujours sur les toits quand même. Ouais. Et là tu vois deux mecs en train de se mettre en position sur ouais, un là, toit à 25 mètres cool. de l'autre côté de la rue. Hey, C'est vraiment la merde pour Prio. Moi, <rire> ouais, je vais me casser. Hein. Donc déjà, je vous vous dis. T'as ton agent qui vibre. Oula. Ah, il s'est débloqué, visiblement. Ouh je vous ouais. J'ai repéré ces, ces, ces, ces deux mecs sur le toit. Hmm. Je décroche. Je les, ai, je les ai je les ai en ligne. Je les, je, je les mets en joue. Allô, maman. Ouais. Je me prépare. Cher Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous J'espère que je ne vous dérange pas dans cette agitation oui, que... programmée. Donc c'est un peu le bordel en ce moment, le quartier prend feu. Et vous avez le plaisir de parler à la société WorldSat. Merde, ils vont me vendre un truc. <rire> J'ai pas besoin d'isolation. Nous <rire> sommes très heureux de je vous proposer faire. de libérer cet, cet immeuble sur le champ avec vos amis contre 100 000 euros de là. Ouais, je prends très bien et je parle au nom de tous mes potes <rire> sachez que nous sommes enregistrés par le service juridique de WorldSat et votre accord verbal vaut vos contrats faites le virement très bien nous allons nous occuper de ça 100 000 mon gars euh... Non mais attends, fait rien à je cherche pas combien je l'ai payé là-bas donc ferme ta gueule nous prenons en compte euh non cet accord non et euh, ce que nous, nous considérons l'immeuble comme notre propriété dans les, dix, <rire> dans les dix prochaines minutes. Mais <rire> qu'est-ce que t'as fait Et là, t'as ton agent... <rire> fige. Ouais, et alors tu oh vas les toucher putain. comment au courant, toi Tu les as touchés T'es au courant <rire> j ai, j ai les ai reçus, là. Ton agent qui se fige. à nouveau tu peux pas vérifier ton compte. Oh je bordel Juridiquement de de je, je te coupe. T'inquiète, a aucun problème. Mais <rire> non, elle a dit, elle a, elle a dit votre, votre, votre parole.. C'était euh, un à... homme, c'est un homme qui parlait. Il mais il... mais je suis pas propriétaire. Non mais, c'est pas moi le propriétaire. Bon moi je suis Ça sert à quoi ce que t'as fait Mais ça sert à quoi Foute le bordel Bon, moi, bon, je mais fais il commence, attention, tu Toi, t'as fini de ranger voilà, ton bordel. Moi, je fais attention, quand même. tu un bout. <rire> dans dans, dans l'escalier. Il commence à y, le... y avoir de plus en plus de fumée qui arrive euh, au deuxième étage. Ah, oh, bordel de merde. Et c'est l'autre étage, ouais. en plus. Ouais, bon, oui. Bon, ils font quoi, les, les mecs <rire> qui sont installés sur le toit ah euh, bah je ils, ils prennent un fusil, fusil, ils déplient un bipied, ils posent un bipied. Tu vois qu'ils sont en train de s'installer. Bon, ils sont plus rapides que ce que je suis en train de le décrire. Oui, -là, pas des... Mais les mecs viennent d'arriver, tu, tu, tu, tu vois qu'il y a deux tireurs embusqués qui sont en train de se mettre en place sur toi euh, bon, euh, l'immeuble. Bon, ils m'ont pas vu encore eux. Euh, ils sont pas installés eux, alors que ouais. toi tu les avais. Dans Moi je vais les sauver Gynamon. <rire> soit la logique veut que je, je comme un benet je tire dessus, soit on décroche quand on est dans un appart. Qui a, qui a été vendu, est point, hein. qui est un… Qui hein bah si, ça s'est passé… Euh... Che... Moi, je suis dans ma pièce, moi. <rire> Est-ce que ça a une valeur juridique Ça n'a ouais. aucune valeur juridique. Moi, je vais, euh, moi, je vais au troisième étage. Euh... Ce sera avocat contre avocat. Hein. exactement oui, de... ça durera six 6 mois, quoi. C'est tout. ouais c'est euh... l'avocat de WorldSat non, contre l'avocat de Torture. C'est qui ton, avor... ton avocat C'est Raysa Je connais un cousin. Maniac pointilleux, nerveux. Sérieusement, on fait quoi on, On s'arrache ou je tire bon, Je me casse. Moi, je On s'arrache ou je tire ah bah, oui. Moi je vais au troisième étage, je je euh... ah, oui. moi je vais aller prévenir les voisins. Pourquoi que... bah, Je suis sympa moi avec les voisins. T'es qu'il est, qu est... Il est bizarre es mais... Amoureux De qui Non mais bah, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens. <rire> oui ça va un ami. Donc toi tu vas avoir Gina. Toi, tu vas voir Gina, la, la porte famille, non mais la porte est ouverte hein, parce ouais. que bon, là, tout le monde a ouvert son appart et, euh, elle est un peu en panique quoi. Tu le prends sa tortue la petite ouais. mère. Et Bon alors attention, attention les enfants qu'est-ce qu'on va faire ça proprement. Je où est-ce que j'ai mis, les... est mis les boîtes. Ah, ah Richard Tevla il faut il faut il faut qu'on il faut qu'on retrouve Bou. Je sais pas où est Bou Coupe de boue, je suis désolé, mais il y a le mec en bas qui l'a cuisiné. Si, et je, il en a fait si, la euh, <rire> Si je shoote, j'en shoote un. Ouais. Bah, je, je le deuxième. Ouais, mais si je vais pas shooter le deuxième. Bah, il est pas prêt hein. il est en train de défaire le matos. Il va se un peu des blousons les mecs. Ouais, aller, les, les mecs, ils vont pas mettre 10 minutes à s'installer les mecs de... ils sont ils sont ultra méga connectés, j'en shoote. C'est comme les fourmis, j'en un, il y en a 40 qui débarquent. Oui, mais ils seront pas que ça vient ouais, là. Moi je gueule hey Young, qu'est-ce que tu fous que ça vient de là, ils ont, youm, ils sont youm, youm, youm, ils sont youm, youm, youm, ils doivent être bourrés d'un blanc. On réfléchit là, je peux fermer ta gueule. Je parle au voisin, j'essaye de trouver les mecs qui vont agir. Il n'est est pas là. Moi je sais, sais pas, je le sens pas le « je shoot <rire> ». On se casse alors, hein. il n'y a <rire> pas 100 000 choix. Eh hein. bah ben on se casse, moi je pense Et que on, on, se casse. On, on, on décroche. Pactage. hop Sac ouais. à dos à dos On décroche. On décroche, alors à, quitte à faire, on décroche, on shoot un. Bah oui. Ouais, t'en bah fais ouais. un de moins. Il, il, il une... c est le symbole d'une corpo C'est un set machin là hein Je sais pas si j'ai vu Ou ça, WhatsApp. mais j'ai fait un putain de jet, donc j'ai dû voir tout ce qu'il y avait à voir. Non, ça t'a pas vu le symbole de corpo non. C'est pas ça que tu as vu, c'est pas ça qui a attiré ton attention. T'as vu le gros pétard ouais, il ouais. était en train de mettre... J'ai plus 1 la visée, euh, j'ai plus 1 en, en, en tir précis. Attaque à distance, c'est réflexe, plus tir précis, plus 1 des 10. Réflexe, ça fait 9, plus tir précis, 10. Plus 1 des 10. Contre... Euh, contre euh, bah, euh, ça, va, ça va dépendre de la portée de l'arme en fait. Euh, la portée de l'arbre, c'est un fusil d'assaut, mec. 5... C'est un fusil d'assaut 5... et je t'ai dit qu'ils étaient... Ouais... Euh, la, la, le SD, c'est 10. Ça va Donc c'est déjà bon, quoi. Parce qu'ils sont pas très loin, ils sont de l'autre côté de la rue. Ouais, donc c'est déjà bon, en fait. Ouais. Faut pas que je fasse un, criti un critique... Euh, faut pas que je fasse un... Ah non, alors, oh, non, ça, ça, ça, ça s'appelle un échec critique. Faut voilà, c'est ça. Ne ouais. le fais pas. Dans ce cas-là, tu relances un dé 10 et tu soustrais le résultat de ce G au résultat final. Ouais. Et je suis obligé de lancer Ou je peux dire, bah, c'est bon, j'ai déjà mon seuil Ah, ah non, non, non, tu es obligé de lancer, lancer oui. C'est Alors, donc tu te mets vite en position Je tire. Ouais, mais ça fait je... longtemps que je suis en position. Ah non, tu ouais, je cherche avec... les, les armes. Hein. Ouais, non, mais. En te mettant non, en mais... position. Ah, ouais, non, il est en position, on discute, quoi. J'étais en position, tout ça, j'avais déjà. vendu lui <rire> Et bah, tu sais quoi, on va tirer un jet d'initiative. Pour Bah, parce que pendant que tu chats avec euh, Torch, ils se sont mis en place, les gars. <rire> ah, Et tu remets. Ouais, eh, tu eh remets... Eh, oh T'as l'explosion C'est pas un fusil, c'est un. <rire> <rire> C'est le, le, le, le MJ qui fait sa sauce, quoi. <rire> ah non, non, non. Tranquille. Ah, c'est tout à fait réaliste. Il ah, faut, faut agir, les mecs. Et moi, le lézard, je l'ai retrouvé. J'ai une personnalité, je suis un peu <rire> oui. distante, C'est bon, bah, je me casse avec toute la semaine. -là. La tortue, ouais. trop <rire> bon, mon gars. Tu prends la <rire> <rire> Castor, on s'en fout. Ah oui, Hop. je suis bête. Castor. Ah, je suis bête. On s'en fout de son castor. Alors, initiative, c'est réflexe, <rire> <1 des> <rire> réflexe plus un des dix. Réflexe plus un des dix. Donc, j'ai neuf en réflexe. Allez. Allez. Ah, parce que tu lances aussi Ouais. Pour mes deux mecs Et toi, fais... toi c'est combien Réflexe tu... bah, plus un des dix. Et pourquoi t'as un avoir... des dans la main Parce que j'ai deux mecs. Deux mecs Non, oh, putain, tu stats, tu me, me les couilles. <rire> on va ouais. rater là. Vas-y, vas-y. Bon, vas allez. 8. 8, boum. 8 en tout Non, 8. Bah 8 plus 3. Dirait... Bah, bah, je sais pas moi. Allez, moi, j'ai 8 plus 6 et 6 plus 3. 17. Il t'a défoncé. Tu peux tirer en premier. Merci. Ben bah avec plaisir. Allez, je tire. <rire> on a dit que de toute façon j'étais bon, faut pas que je fasse 1. Les gars, si je fais 1, On décroche. <rire> mais t'inquiète, t'as. Mais de précis, toute façon, on décroche. Non, mais, non, mais, non, mais de mec, toute façon, si c'est si plus je... notre bâtiment. c'est plus son bâtiment. bâtiment. Alors <rire> en fait, je tire et après on décroche. <rire> ok. Est-ce que j'en aurais qu'un sur deux quoi, normalement. <rire> Ou bon, alors vraiment si je fais ma pute, je suis et plus, es plus devant la fenêtre moi. Hein. T'es plus devant la fenêtre. Non non non. Voilà. 9 9 Bon, 18. 18. Ben, au moment un, on, tourne, un... où Thor, je dis bon, on décroche. <rire> <rire> <Allez, rire> J'en flingue combien et, et toi, un. Tu, ah, un tu fais un seul tir. Parce que t'as niqué ta fenêtre quand même. <rire> si tu récupères ton, b... <rire> ton appart, t'es. En fait, soit tu peux, tu peux faire le choix de rester et d'essayer d'en aligner un autre, mais il y a un deuxième tireur qui va peut-être tirer avant que tu, t tu réussisses à réengager, reviser, retirer. Maintenant mais t'as l... tiré, as tu fais as quoi, tiré quoi, avec je... ton fusil d'affil. De c'est bam, bam, bam, bam. Tu décroches Est-ce qu'il a la possibilité de te tirer dessus avant... Avant que tu décroches non, faut qu Il faut qu'il le voit. Regarde, c'est des professionnels Ouais, oui, mais moi aussi Ouais, toi aussi ouais Tu prends la décision de décrocher, tu prends ton fusil, là... Il y a un impact qui passe à travers la vitre Un micro après que tu sois Pourquoi dépassé Pourquoi tu caché ton jet Parce que ça te regarde pas Oui, il y a le droit Il y a le droit Ah oui D'accord ouais. Le maître du jeu a tous les droits Donc c'est passé mais ça m'a pas touché c'est passé derrière toi. Voilà. Il a il a pété su, mon conseil. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait qu'on qu décroche. Mm -hmm. Au hein? moment où tu te repositionnes, tu te recharges et tu dire. <rire> <rire> Mais Le problème, c'est que si on reste Il faut là. évacuer, il voilà. faut évacuer, messieurs dames. Le problème, c'est que si on reste là, les mecs... Planque ton flingue, tu sors, il défonce. The Night City Fire Department, il faut évacuer vite fait l'immeuble. Si Dépêchez-vous. Si on, on c'est mes impôts qui payent. Paye. <rire> si on reste ici, on va se faire shooter comme des lapins. On décroche, on décroche. J'ai mon sac. Tu n'as pas un truc pour ranger ton flingue ah, bah si, je perd du de... Je dois avoir euh, quoi, ma, bah, ma, armes ma, armes ma cantina euh, de bon vieux militaire. Un hein. truc pour ranger ton flingue. Bah, je vois, bah, je sais. T'as un sac, t'as ouais, un Ouais, voilà, j'ai un de sac. De sac quoi, je lui mets un sac sur la tête. Parce que, sinon, Parce que sinon, ils vont le reconnaître. Il est en train de le viser, lui. <rire> tu <S rire> tu lui mets oh, un sac t es... T es... sur la tête. Je mets un sac sur Mais il va rien voir si tu lui mets un sac. Non, mais il fait deux trous. Il est vachement moins efficace quand il a un sac sur la tête. Non, mais c'est bon. Il y a de la fumée dans le bâtiment. Non, mais quand tu sors dans la rue, tu vas faire chier. Mais je y vas On va pas sortir par l'entrée principale. Il y a plusieurs sorties. Non, t'as l'entrée principale ou l'escalier de service par la fenêtre L'escalier de y a service ça, par ça la fenêtre. C'est la fenêtre laquelle, la mienne Ah des deux côtés Eh ben par le côté opposé. Bah c'est chez, euh, bah c'est chez Torche. Hey, Donc, hey, ben, voilà. Tu viens chez où Eh ben chez Torche. C'est plus vraiment, chez moi. par oui. le côté opposé de l'endroit où j'ai tiré et où j'ai shooté un type. Et on prend les escaliers à la New Yorkaise. <rire> Ok. Et on décroche. Vous passez par la... Tous les deux, vous passez par la fenêtre extérieure. Toi, tu pousses Gina et Sébastio. Ouais, Sébastio, <rire> d'ailleurs. Ouais, <rire> et putain, pourquoi bon, je... tu a embarqué <rire> la vieille avec ces. Je fais toujours gaffe, parce que moi, je fais dans le social, moi. Ah bah, ça, c'est bien vu. <rire> Monsieur, <rire> il a de l'empathie, lui. Ah. Il a ah. un ami. Il se démerde avec ce qu'il a, ce qu a bon, embarqué, Moi, je fais quand même là. gaffe quand je descends les escaliers. Hein. <rire> quand tu descends les escaliers, effectivement, il y a de la fumée qui commence à se répandre partout. Mmh. Puis la mamie, elle doit être là. Voilà. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. J'ai toujours mon euh, ma vision infrarouge. Là, tu peux l'utiliser, ça marche. Tu as donc, de mettre un peu la blanc, c'est chaud. Donc, on a dit perception. perception. perception. intelligence perception, un des 10. J'ai 5. Euh, J'ai déjà 12. J'ai 19. T'as fait 19 Ouais. Donc plus euh, toi, avec ton infrarouge, tu repères euh, tu repères quatre pompiers qui sont dans en, qui sont répartis au niveau 0. Enfin en rez de chaussée quoi. D'accord. Il y en a un en bas des escaliers qui vous fait signe de descendre et, euh, et puis les autres sont un peu répartis euh, dans le hall, tu il sais, y a un grand hall en bas en fait. Et ils sont vraiment avec euh... Ah ils ont pas de lance, ils sont juste en tenue de pompier. Alors moi je suis à la vieille. Ils sont tu trop ouf. louches. Euh. T'es sûr que t'es pompier toi Ouais ouais ouais, circulez. Circuler, il faut évacuer maintenant. Okay. Ah, J'ai oublié un truc là-haut, je reviens. Et je me casse. Ah non, c'est dangereux, il faut sortir maintenant. Ah, ok, d'accord. Dépêchez-vous. Hein. Et je remonte euh, et on prend l'escalier de service. C'est vrai Ouais. Ah parce ah, que, que là, tu es sorti par l'entrée principale, ah ouais, tu il dire. va perdre vachement de temps à remonter et puis repartir. Ah ouais, ça va être mais, non, mais on, était, on était au deuxième, c'est bon. Mais, mais quelle idée G... t'as eu de ne pas nous suivre hein Gina, elle n'était pas au deuxième. Hein. T'as dû monter au quatrième pour, pour t'occuper ah, de la C'est bon, là, là on est descendu au rez-de-chaussée. T'es mort, je remonte au premier et au premier exclué, on descend. Ou... C'est bon, pas de problème. Putain, on t'avait dit de pas te traîner la vieille. Hey. Vos gueules, c'est moi qui ai les clés de la voiture. <rire> <rire> de toute façon, vrai, vous pouvez ouais. aller nulle part. Je voir <rire> la voiture en hein, la craquant. <rire> non, non, parce que moi c'est une manuelle, <rire> tu vois. J'ai enlevé une, les clés. c'est manuelle. De toute façon, la voiture elle est pas là, ta frangine est partie avec. Ah ouais, putain, deux frangine. Mais il y a deux bagnoles en bas, là. Non, non, il n'y a pas de bagnole il n'y a pas de bagnole. en bas. Non, il n'y a pas de bagnole en bas. Je vais au premier, donc je prends l'escalier de service. L'escalier de service ah, avec, Ok. Avec la vieille. Moi, je monte Rougeant. Il y a deux bagnoles en bas. Je moi, ces bagnoles. Là, il y a deux bagnoles en bas de l'immeuble. Non, Toto, collabore pas Non, mais je les retourne. comme ça, il ne les reconnaît pas Bon, il y a encore le, le, le vendeur ambulant qui veut vous vendre des desserts. Ah, ouais, ouais. ouais. Ah, ouais c'est à bon, bon moment. Ah, c'est bon bon. Coco ah, C'est bon. bon. Coco, c est c est c est coco. Toi, tu, euh, Pas toi, tu veux pas me l'acheter un truc, j'ai fait là. Proprio. Non mais il va nous les lâcher. Il a bien compris que c'est. En fait, il, il, il, il se dégage avec son machin, tu sais, comme dans euh, dans euh, comment ça s'appelle le, le cinquième élément. Il a un machin, il a une un truc qui flotte là. Un puis, truc flottant. Un non non, il a pas il a pas les il moyens. Pas, il, lance, il, lance le... il a pas, il pas les moyens. Son meilleur client. Hein. C'est vrai. Ah oui. <rire> Carrément. Ouais. Ah, pour dire quoi. à Violier acheter des gratos, ah, c'est quoi, quoi Il y en a quatre en plus. Mais oui, chacun. Euh, T'as fait, fait, fait... fait ça bien. C'est quoi cette chose là C'est ah, gâteau coco. C'est gâteau coco. Ok. C'est bon. Ça va être. non, euh, c'est lourd. Là, tu... <rire> tu prends un peu d'eau après derrière, ça va gonfler. C'est ça. Tu vois, Tu peux tu le, connais? tu peux le lancer, ça fait un décis dégagé. C'est bon. Merci. Allez, c'est parti. Ça nous met dans l'ambiance. Tiens, c'est bien. Tu sais, il y a un poisson dessus. Carrément. Ok. Ok. Vous êtes dans la rue. Oui. On se barre. Hein. Ouais. Alors. Situation euh... de la rue. Véhicule disponible. Embrouille. C'est la fête, fête partout. Dégueulasse, c'est la. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes Donc, sur Là, vous partout, êtes dans la rue de derrière. C'est là où il y a les poubelles. Et génial. A... Ouais, c'est en encombré d'encombrants de, bah, et de détritus en tout genre. Ouais. Tu connais quelqu'un qui peut te te garder la vieille est... ignoble. Tu ouais. es encore avec elle. Bah ouais Je sais où aller Ok Merci Merci beaucoup hein. Tu nous héberges ou... Ah euh, non chaque... Chacun pour ça ah. Non mais euh, Il y a ta tortue quand même <rire> Bah Ça gros, fait une bonne soupe quand même elle, elle chope un caddie qui traîne là et euh, met tout ce petit <rire> monde là-dedans En fait, la vieille qu'on a sauvée, elle ne sert à rien mmh. C'est pas grave Faut arrêter de penser à l'argent dans la vie, toi le vieux <rire> Proprio Déjà, on va aller à la mairie pour récupérer le... <rire> on va déposer une plante <rire> Voilà et puis d'ici dix ans, tu récupères ton étage. Ok. Non, on va sans doute s'occuper des, des faux pompiers là. C'est bande d'enfoirés en fait. <rire> Moi, je pense que bon. Il faut, faut défendre de... notre territoire. Je pense, je pense qu'il n'y a plus de territoire à défendre. Attends, techniquement, mec, il, il est pas puni hein ça. <rire> oh, oh, attends, <rire> attends, je suis pas allé au bout de ma démarche. Mm. On est quand même lourdement équipé avec du matos. Il faut qu'on trouve un véhicule pour poser tout ça prendre un peu de recul et analyser la situation pour regarder ce qui se passe, c'est qui ces types, être prêt à réagir au cas où ils nous cherchent des embrouilles et puis surtout les laisser faire pour comprendre précisément ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là. On va les défoncer C'est oui, bon Merci, oui, oui, on va tirer. <rire> Allez, on va les défoncer alors, fait On fait le tour de la rue alors. On fait un, un, ce qu'on appelle un repli stratégique. <rire> on fout tout dans une poubelle, on met le capot. Non mais il y en a pour plusieurs milliers de dollars de matos, <rire> j'ai pas trop envie de le mettre dans une poubelle dans un moment. J'ai 100 000 balles sur mon agent ouais. <rire> De toute façon moi j'ai mon sac, j'ai tout, je garde tout. Hein. Ouais. Pareil. Ça marche. Vous sortez de la ruelle hum. Je regarde. Ouais on, de fait une espèce de, tu vois, oh. on fait une espèce de repli de la ruelle ouais. euh, sans forcément tourner le dos à la situation. On essaie de regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font ces putains de pompiers est-ce qu'il y a ils vraiment étaient, le feu Est-ce qu'il s'éteint vraiment quelque chose Visiblement, non. Non. Il Faut les niquer. Il y a de la fumée. Ça, ouais. il y a de la fumée, hein. c Mais ça, fumé ça c'est un, une grenade fumigène qu'ils nous ont balancé dans la gueule. Oh putain, sérieux On n'a pas un machin avec un œil bionique mes couilles qui peut analyser ça, là <rire> Alors, je peux filmer, moi. <rire> <rire> hey, <je suis> là. <rire> non mais filmé j'ai pas besoin. Il n'y a pas un truc, je ne pas, ai pas un truc, je sais pas, euh, non, infrarouge qui repère la chaleur. Ou t'as pas un truc infrarouge toi Oui, mais vision infrarouge, mais c'est juste pour voir mieux dans le, la pédon. Dans la nuit, merde. Ah, non, non. Okay. Alors, je vois pas. finis pas de gâteau là. <rire> on... Bois un peu d'eau, t'inquiète. On fait le truc. tour et on essaie de repasser devant le, le truc. On fait comment Est-ce que ce serait euh, judicieux de se séparer Non. Ok. Si on bon, laisse tout ça, il va mourir. Moi, moi, le, regarde, mec, on a, hein, le mec qu'on a, a, qu a, qu a descendu... C'est bon, hein, j'en ai quatre autres comme ça. Tu blagues Non. non, Oui, je blague. Ouais. Le mec qu'on a descendu... Qu'est-ce qu qui s'est... <rire> il a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé On l'a shooté. Tu l'as shooté. Je l'ai shooté. Tu sais, moi je suis corporate, mec. <rire> tu l'as shooté, t'as remballé sous, après. J'ai remballé. Mmh. Mais genre il y a eu des cris, euh, ah putain ils ont shooté <rire> mon pote, il euh, y a juste un mec qui m'a tiré dessus, le mec il a pas une deuxième fois. Mm -hmm. euh, nous on descend dans la rue, il n'y a pas plus d'agitation que ça, ah, si, est-ce que rue. moi depuis la rue je peux revoir un petit peu y a ce qui se passe au-dessus ah, du bah non, bah non, parce que vous êtes carrément derrière l'immeuble. on est carrément derrière l'immeuble. Imagine que là c'est l'entrée principale, vous que que dit, vous êtes sorti par là la... Pour l'instant on ne voit rien, on ne fait que en par temps, derrière en fait, on fait que le le brouhaha de la rue Moi je regarde en haut pour voir s'il n'y a pas des mecs en haut qui nous regardent et qui essayent de nous tirer dessus. Ok. Moi, je... Ben bah là, de ce point faire de l'immeuble, non. Il va falloir faire le tour de l'immeuble. Je vais tranquillement, en faisant gaffe sur les toits, ouais. un peu partout, pour aller me positionner dans le coin pour regarder le camion de pompier qu'est-ce qu ouais, ouais, okay. faire le tour de, du, du bâtiment. Tu peux personnaliser tout ça, euh, s'il te plaît. Bon, on va dire que ça, ça c'est le, le, le bloc le c'est le bloc hein, c'est le bloc, c'est ouais. l'immeuble, c'est ouais. le bloc okay, voilà. Donc ça c'est l'immeuble, okay. c'est vous hein. Bah, okay, alors, alors, donc je là nous on la est la derrière nous on est derrière le truc. Ah, ok. Oh, non, ouais moi c'est les pompiers. J'ai pas de camion de pompier, je fais avec le matériel du kit de démarrage. Debout s'il te plaît, merci voilà. Donc là nous on était derrière, on on était là derrière, on a fait le tour. On est arrivé là dans le coin, là où vous voyez le camion de pompier que devant... On voir. met la donzelle devant, c'est toi qui as le plus de euh, délicatesse au niveau du déplacement, tout la ça furtivité Qui a furtivité bah, pas. dans ses compétences J'ai évasion. Ouais, c'est bien, mais c'est pas furtivité. Pistale. Non, <rire> Non, c'est <je> l'inverse. <rire> vous n'êtes pas spécialement discret, non. Si, j'ai furtivité plus 3. Ah voilà, bah voilà. Donc c'est moi qui passe devant. Enfin... Si toi, es furtif et mais que t'as deux mammouths autres. derrière toi... On s'en fout. Ça va pas, il, non, Ça c'est juste histoire de se foutre dans l'angle et de mater, quoi. Tu fais ton scout. Donc, je me fous dans l'angle... Moi, je sors mon pistolet oh, noir. Mon, lourd. Lourd. mon et, et, pistolet et, très et, Non, mais je, quand je dis que je mate, c'est... Moi, j'ai sorti mon pistolet un, très Je fais un lourd. scan direct de la situation, je mate. En haut, les pompiers... J'analyse la situation comme dessus. un pro. Ah de l'eau. Déjà, là, des gens qui... va se passer. Le camion de pompiers. Ouais. Il, est pas, il est pas rose. Hein. Ah oui Mais c'est un camion de pompier qui est devant l'immeuble. Il n'est pas à l'échelle non Ah bah si parce que l'immeuble est plus grand aussi. Parce ah ouais. que c'est euh, 8 piaules par côté. Couilles, hein. <rire> là, là c'est la forme de l'immeuble. Il euh, y a un camion coup, est 250 de 250 devant. C'est 250 mètres de côté, hein, le bloc. C'est ça hein. Non, pas 250 mètres, c'est euh, 50 mètres. 50 mètres, d'accord. Ouais. 50 mètres, le camion est devant. Mm -hmm. Oui, de la fumée qui commence à partir par les différentes. Euh... Mm -hmm. Mais c'est pas de la fumée noire, c'est pas de la fumée. Euh... Ouais, ça sent l'arme, c'est l'arnaque. Hein, voilà, vous ça... vous en rendez compte. Ouais. Et. La fumée de. de, de, de... Voilà. Il y a de l'agitation ici. En fait, il y a. Autant vous voyez qu'il y a des gens qui partent d'un peu partout parce que dès qu'il y a un truc qui va mal dans ce genre de quartier, les gens savent qu'il y a Anguille sous roche. Mm -hmm. Donc ça, ça se barre d'un peu de partout. Mais là, il y a un rassemblement. Et alors il y a quoi Il y a un rassemblement de personnes qui a l'air d'écouter une personne. Ah oh, On y va Ouais ouais, bravo, oui, oui, Enfin moi je regarde toujours les pompiers. Ils voulaient regarder quand même. Ils sont dans l'immeuble. Tu ne pouvais pas regarder sur les toits à un moment ou... Si, si, je vais regarder. Je... Enfin, cela dit, il y a, y, a y, y a un conducteur hein, dans le camion, hein, qui, lui, est euh, au volant. Mm. Ouais, j'ai bien envie d'aller le choper, ce mec. Est-ce qu'on a, a, moyen... est qu a un moyen d'entendre ce type à distance Eh ah ben, en fait, tu, tu te concentres Quelqu'un ou... met les... les oreilles cyber Non, mais euh, j'ai une bonne perception, moi. Ouais J'ai une très bonne perception. Vas-y. J'ai plus 14, déjà. Dans le brouhaha général 6, ça fait 20. C'est pas un mec qui parle Tu reconnais que c'est la voix de Molly Anderson Molly Il faut qu'on récupère notre immeuble ah bah oui. Allez, on se mobilise, on va rentrer C'est pas normal ce qui se passe, allez, on y va Ils sont où les autres d'ailleurs Bah Moi, je me dirige... Je... eux que nous <rire> Mais ils sont où tes couilles, mec Dans ton cul <rire> bah, Je bah ne sens je pas je juste de derrière, dirige, là ouais, Regarde, ça clignote Je me dirige... Je... Je me dirige euh... Tranquillement, mais sûrement, vers F. le camion de pompiers. Ok. Que moi dans cet arbre j'ai beaucoup joué bourrin, ça m'a toujours joué des, <rire> joué des tours si tu veux. Donc maintenant je suis plutôt en mode euh, analyse. Euh, oh, il vois. est prudent. Moi je m'approche là. Il est prudent. Fais, bah, elle a raison Ouais <rire> Ouais, c'est ça <rire> Alors allez, allez Molly, je suis avec toi Allez, puis il y a la foule qui commence à se déplacer vers le camion. moi Je reviens euh, là moi. Et, et Molly bouge pas Bah oui, je sais, bah, allez donc, est... Elle est là. Oui moi c'est pareil. Avec ses frères et sœurs, Allez les gars! Et à dessus par contre. Ah, charisme. Vous Moi, me rappelez c'est qui Molly? Molly, Molly c'est la... Anderson. C'est la. la... C'est jeune. La... Des... jeunes. C'est une jeune de 25 ans. ans euh... Une jeune de 25 ans qui est à la tête d'une un... petite équipe d'ados. Voilà, d'accord. Qui sont ses frères et sœurs. Qui, qui se débrouille quoi, pour survivre. Eh, hey, torche, torche! Ouais, Molly. Euh, je pense qu'il faudrait qu'on aille voir Rex pour expliquer tout ça. Tu sais où il se trouve? Ouais, je sais comment on le trouve. Ouais. On va chercher Rex. On va chercher Rex. C'est ou... vraiment chelou, c'est pas normal ce qui se passe. Bah oui. Hein. On, des fois il est... <rire> En plus mon agent il manque, il fonctionne plus. Mais plus personne. Plus, plus personne. personne. C'est ça comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Il n'y a plus de citinet, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. C'est un blackout. Qu'est-ce qu'on fait On profite que la foule veut, euh, veut embarquer l'immeuble bon. pour y aller aussi ouais, ouais. On, passe en... on passe devant ou on passe après Non mais moi je passerai avec Molly. J'irai voir Rex. Ouais ouais, c'est plutôt est-ce qu'on va aller Et voir aussi. Rex, donc on laisse tomber pour l'instant le bâtiment. Moi, personnellement, le bâtiment. <tousse> tu as vendu, t'en as rien à voir. <rire> bon. <rires> c'est agréable hein, d'avoir un pied à terre dans Net parce que c'est pas de quoi demain sera fait. Hein. Ah, mais avec 100 000 balles. Pff, non, mais il ne touchera jamais. T'as compris ah encore. <rire> bon, ok, allez, que pour Rex. Tu entretiens ce, cette idée De. Que tu vas toucher 100 000 euh, ah oui, euros oui, de je crois. Tiens, tiens, tiens. Ti, ti. Ouais, <rire> ouais. <rire> <rire> Bon, mais je laisse tomber, alors je. On va voir ouais, façon, De toute façon, toi, gros. tu sais, puisque tu étais là, tu vois la foule approcher, mmh. du coup, ça contrarie un petit peu tes plans. Et, plan. et direct, tu vois, le, tu vois le chauffeur du camion de pompier qui sort un flingue par sa fenêtre comme ça et qui tire en l'air. <rire> du coup, ça fige la foule sur place, quoi. Euh... Une sacrée tête de pompe. Moi, je gueule. Ouais, ouais. Vous avez pas laissé laisser cet immeuble ce assez ah mécréant. Ça commence à créer <rire> ah <rire> de la panique avec la moi, moi pas... ce conducteur ah, fais-moi jet de persuasion, là. Eh oh, oh, oh, oh. les gars, s'il vous plaît. Euh, <rire> s'il vous plaît. C'est présence. Persuasion. Ouais. Ouais. Je, je passe par 3, là. 3, 3, 6. Euh, bah, euh, 3, 3, 6 plus 4, 10. Oui, oui. On... Personne ne t'entend. Allez, les gars. <rire> Allez. Euh... Allez. <rire> moi, pendant que lui, il est de son côté en train de tirer, moi j'ouvre la porte et je le braque. Je fais, lâche ton flingue. Lâche ton flingue, mec oh, putain, est-ce que t'es convaincant Fais-moi, j'ai initiative. réflexe plus un des 10. Vas-y, déconne pas, mec. Yes, 10, relance. Ouais. Non, non, il n'y a pas de relance sur l'initiative. Ah bon bah, j'ai fait 20. 20 ouais. bah, J'ai 10, on y a un, un reflex. Euh, il est très surpris. <rire> il était avec le flingue et il, yeah. il a regardé la foule qui s'approchait de son camion dangereusement. Euh, cela dit... Tu vois que son manteau de son blouson d'intervention de pompier est largement ouvert et mal attaché et il a une tenue euh, il a une tenue world sat euh, sous lui. Mmh. Il a pas lâché son flingue Ah non il a toujours le flingue dehors comme ça. Et toi tu le braques Ah ouais. Déconne pas. <rire> T'es mort, mort. Es en <rire> <rire> pistolet très lourd. Bah ouais, ouais ouais c'était pistolet très lourd j'avais j'avais D'accord. Vas-y, fais un tir, quand même Donc... C'est sur la Vas-y, vas-y, vas-y Sur la fenêtre, ça a l'air flark Alors, réflexe, réflexe donc j'ai 10, plus tir précise, précis, j'ai 5. Un des 10, plus réflexe du défenseur. Donc, donc j'ai 15 non, par l'instant. Plus dextérité du défenseur, plus évasion, plus un des 10, parce qu'il va, de... okay. va essayer de sortir de ça. C'est quoi le jeu J'ai pas compris. Le tireur oh, fait réflexe. <rires> Qu'est-ce que c'est Non, -ce, qu -ce non, non Ah, vous Non, mais pas compris. L'attaquant fait réflexe puis tir pré précis plus un ouais. délice. Du coup, soit oh. en réflexe, t'as 10. Voilà. T'as tir précis Ouais, j'ai plus 5, donc ça fait 15. Donc t'as 15 de base plus ton délice. Voilà. Ouais. Alors vas-y. Et moi, parce qu'il va, ouais. va essayer de se jeter par la porte, par la fenêtre, euh, par la, la portière, ouais. Il va faire dextérité plus évasion plus un délice. Mais là, c'est difficile parce qu'il est quand même. Euh... Ah, c'est difficile. Ouais, okay. d'accord. C'est bien ça. Oh. Bien, oh. Lance tomber. <rire> lance tomber. Dextérité plus évasion. <rire> 18. 18 C'est pas mal 18. Alors, Pour bon ceux 18. qui savent pas il a fait exactement le Moi j'ai 8 en dextérité. C'est un bon 18 J'ai 8 en dextérité. C'est un bon 18. Putain mec. <rire> Regarde. T'as combien ouais. en évasion toi Allez faire ça tu vois. <rire> t'as ouais. combien en évasion toi Qu'est-ce ah, que tu me je, je, je, je suis pas dans l'histoire moi Dis-moi combien t'as en évasion. <rire> en évasion Ouais je suis sûr que t'as évasion. Si. En compétence. En compétence euh... euh... Ouais évasion c'est dext. Plus. Enfin pas... moi j'ai évasion. Ah ouais évasion 5. Plus 5. T'as plus 5. Plus voilà. dex hein. Il a plus 4 le mec. Il a 8 de dextérité plus 4, 12, plus ouais. 1 des 10. T'as fait combien à ton tir bah, 18 au total. Mais ouais, t'as fait 2. Ah c'est 2. Fait Donc 2 Bah c'est raté. C'est raté. Le tir Ah oui. Non, non, ça ah, ouais, défense. Défense. Ouais, défense, Ouais, bah il essaye de.. Plus, il, euh, il a, plus a essayé, il a essayé. Plus le fait qu'il a une main dehors et qu'il est comme à Ce, ouais. coup, voilà. <rire> ce qui fait qu'il ouvre la portière à ce possible, tu lui tires dans le dos. Bah bien tu sûr. Tu lui tires dans le dos. 4 d 6. Non, c'est des C'est des les... d6 les dégâts. Plus combien 4 d 6. C'est tout Bah ouais. Bah tire bien hein. <rire> <Ça> <rire> <'y> <rire> 10, 12. Est-ce que les 6 ça se relance sur les dégâts Non. <rire> 22. Non. 22 de dégâts, non, c'est un 6. Ouais, c'est un 6, ça. ça. Fait 18. Ah oui, c'est oui, un 6, oui, je suis resté sur. le... 18 de dégâts. 18 de dégâts. C'est bon, il est fumé là. Bon, de bah, toute façon, le mec s'effondre euh, par la porte. Je suis éclaté. Ouais. Tu sais pas ouais. ce que Pourquoi Vous moi j'ai pas, un... pas fait des jets de dégâts T'as tiré sur personne toi Si, je ah, tiré sur un mec, toi. Si, toi. t'inquiète pas. C'est géré. D'accord, ok. Tout est piloté. C'est géré. C'est le boss qui le dit, c'est le boss qui le dit. Voilà. Bon, lui il est shooté. Voilà. Donc retire dans la rue, ce qui crée une vraie panique euh, Ramasse ouais. devant l'immeuble. Son arme. Et nous en plus on a vu le mec exploser à la... et tomber du camion <rire> Ah bah, vous, vous là de là ouais. Là vous voyez clairement un mec tomber du camion. Ouais. Oh putain, mec, ça chauffe, faut qu'on se, se casse. <rire> en fait toi tu es là, tu es passé par là parce qu'il est au poste de, condu... ah. de de il est à la position du conducteur. Ah, ouais, donc ouais, il est tombé ouais. de ce côté. On a pigé ce qui s'est passé euh, vous voyez, non. Enfin, aussi, vous voyez Racer qui est de ce côté. Vous voyez ses jambes qui dépassent du, du camion et vous voyez un mec qui tombe de l'autre côté. Et qui se relève. Qui se relève Ouais. Ouais, il doit avoir un Péniblement, en tout mais qui se relève. Ça, ouais. Ouais. Je shoot. <rire> tu le shoot Il finit au, Sachant au que... sol. Sachant que. <rire> le mec qui <rire> traite son <rire> Sachant qu'il y a deux pompiers, du coup, attirés par tous ces coups de feu, qui sortent de l'immeuble. C'est des pompiers très, bonnes, très bien équipés, mais qui sortent avec des, des fusils, armes. Des Ah <rire> voilà, voilà. oh, ils sont bien équipés <rire> Avec et des donc, fusils d'assaut, non des pistolets mitrailleurs. Et donc, comme je viens de le dire, je me garde de le shooter <rire> Des fusils d'assaut, ils sortent avec des fusils d'assaut. Donc tu es là. Parce Ce mec-là je... est tombé du camion, et commence à se relever péniblement. Ouais. Et deux pompiers armés. Sorte de l'immeuble. Alors, je vais tenter et analyse la situation. Alors, je vais tenter un tir de suppression. Ouh, mais ça existe, ça. Un ah, tir de suppression. C'est le mot que je devais placer ce soir. Voilà, c est c est vrai mot contre il... triple. <rire> suppression. Suppression. Vélo... Avec la Véloce. vélocité qui est la mienne. <rire> je décide de faire un tir de suppression. Lorsque vous choisissez cette action de tir de suppression, tous les participants situés dans votre ligne de vue et à découvert dans un rayon de 25 mètres, quelqu'un, hein, parce que j'ai dit que le me faisait 50, 50 mètres. Hein, Doivent faire un jet de volonté plus concentration plus un délice contre ton réflexe plus tir précis plus un délice. Réflexe 9. Tir précis. Tir. C'est où ça À la fin, normalement. C'est la dernière 15 peut-être. Tir précis 6. Ouf, et moi, on a ça dû... me fait 15. Plus volonté, concentration et des 10. Attends, ça me fait 15 plus quoi Plus un des 10. Plus un des 10. 15 plus 1 des 10. Puis j'ai tir précis, j'ai plus 1. Ouais. Donc je suis 16, ouais. 16 plus 1 des 10. C'est bien ça. Balance, 1 des 10. T'as combien en concentration toi 16, mais j'ai pas besoin de concentration. Non mais oui, oui mais j'ai besoin possible. de savoir combien t'as en concentration. Comme ça là. <rire> Contact T'as en fait. combien en concentration euh, Concentration. volonté. Euh, j'ai plus 4 et j'ai volonté. Ouais t'as plus 4. C'est chiant ça. Plus 4, messieurs de publishing médule, c'est chiant. On est obligé de faire ça. 9 plus 4, mais non, c'est pas chiant. Donc, 16 plus 1 des 10. Allez, vas-y. Fais ton jet de fais ton tir de suppression au toute cette foule. Quand tu fais un jet de suppression, tu as une chance de toucher quelqu'un quand même. On peut imaginer que des balles touchent le mec au sol ou Kevin. Non, le ouais, je... je... un, un tir ouais. de suppression, c'est tu tires au-dessus des têtes, c'est pour ouais. que les... obliger les gens à ouais. se mettre à couvert. Ouais, c'est ouais. pour ça que c'est un jet de volonté qui se fait. Hein, en face. Okay, allez. Bah pour ça. 6 oh euh... plus 4. 6 plus, plus 16. Non. Non. Non. Là, je vais faire un jet pour, pour mes trois pompiers. Et en fait, tous ceux qui ratent leur jet doivent dépenser leur prochaine action de mouvement pour s'abriter. D'accord. C'est ça que ça entraîne. Si cette seule action ne suffit pas, ils doivent aussi effectuer une action de course pour se rapprocher le plus possible d'un couvert. Sinon, ils ne seront pas plus impressionnés que ça. Il y en a 3. Je fais jet de volonté. Et en volonté, ils ont 4. Et en concentration, ils ont 3. 6. Au total. 4 et 3 3 et 3. Ah, j'ai entendu 3. Ou c'est médiocre. Donc il y en a un qui oh. fait 12. Il y en a un qui fait... 10. Et il y en a un qui fait... 8 raté. Et toi, tu avais fait combien 22. 22. Ça détale comme des lapins. Les mecs, euh, <rire> les mecs euh, se re-précipitent re à l'intérieur de l'immeuble et celui qui venait de se prendre une balle dans l'eau et de se relever péniblement Il caché dessous. se roule sous le camion. Racer, on se casse Je ne chose. te parle pas de la foule qui commence une débandade. On ne peut pas de... aller voir un Rex, si. Si je ne sais pas quoi. Affolé. Il est où Rex Racer <rire> J'aime bien lui. Ramène ton cul, on se casse On ne peut pas aller voir un Rex, <rire> là. <rire> Il avait pas un truc j'ai pas suivi. <rire> euh, bah, bah, bah, bah, Parlez plus fort <rire> Non mais, euh, alors, on peut envisager de... De se casser, de on tirer. réfléchit pas, on se casse. On peut tirer le camion, maintenant. Il n'y a plus de conducteur à l'intérieur. Et les deux zouaves... Tu oh, étais devant. Dessus. Ah ouais! J'ai dit non, que ouais. tu étais mort. <rire> non, moi je propose qu'on lui boucle dessus. Ouais c'est là, on il, se il casse! Ok, ok. Oui, ouais. nous elle l'a tué? Elle l'a fini, oui. Ouais. Elle vient de le finir. Ah ouais? Bah oui, attends on un enculé. Personne ne m'écoute, de... j'ai trop en charisme. <rire> les gars, si vous jouez à un jeu, ne jouez pas un personnage qui a trop en charisme. Parce que vous parlez, tout le monde s'en fout. <rire> <rire> mais, mais, bah, les mecs, d'après un pourcentage... On, on se casse ouais. Mais on se casse avec le camion Non, ou pas on se casse Molly, amène-nous à Rex. Allez, suivez-moi. On arrête de vous te On ira plus vite, on prend le camion, on prend Rex avec nous. Mais se si casse, on prend est le possible. camion, on super défonce discret. les deux couilles. C'est discret pour aller à la planque du, du boss local. Non, eh, je peux jouer avec la bon, hey, Je peux pas avoir que des bonnes idées. <rire> je voudrais pas euh, être. Hein, mais Putain, quand même mais les gars, on se casse <rire> Allez, feu, on se casse. Ouais, Donc, euh, moi je cours vers eux et je, je défouraille histoire de couvrir ma... <rire> défouraille <rire> ma... Tu tires sur l'entrée de l'immeuble Ouais bah, voilà, histoire qu'il y a à se planter... Okay. Okay. Moi c'est pareil, je mets un, un coup de, de fusil à pompe là... Faites-moi un jet de suppression vous aussi... C'était... Réflexe d'air précis un ah. C'est un peu lourd que je trouve ça par contre. C'est vrai, t'as pas Rireflex, machin, bidule, euh, c'est assez classique. C'est as pas des calculs, de, de, de bac plus. Non, hein, est mais est mais on ça, ça me casse les couilles de je devoir veux, calculer pense, des seuils. Je pense que quand tu as ta fiche complète, t'as la somme à chaque fois. Ouais, ouais, faut, faut faire la, la somme. La tête. Ouais, mais si tu veux, je joue pas à Warhammer 40k parce que j'aime ah pas ouais. calculer <rire> des putains de seuils de merde. Ce que, ce que je veux dire, c'est que. C'est somme tout assez classique, une carte plus une compétence plus un jet. 16, pas dans, non, non, j ai, j ai un... pas dans Star Wars. Non, j'avais fait un 1. Pas dans Star Wars. Je suis à 13 plus 9, 19. Les, dans Star les, Wars, il faut interpréter les dés. Non, ouais, mais c'est plus. Je plus ouais. ce, que, ce que je veux dire, c'est que tu t'as pas de 16. Main. Non, mais je suis dans, dans le retour sur le jeu. Ouais, bah, pas, hein, 16. Euh... 19. 16, 16, 19, ok. Oh, il ah, euh, y en a un qui. Ah. Ah, ah, un euh... qui <rire> tu, nous fais euh, tu nous fais des jets à la Nico, je, la, ouais, ouais, mais de... mes, mes, mes PNJ sont puissants, très très puissants. Et on se casse Molly, vas-y, ramène Ok, elle part en courant dans, dans une rue adjacente. Allez. Vous la suivez Bah oui. Ok. Elle est dans la rue, elle est en train de courir et tout d'un coup elle s'arrête. Il est 40. Ouais. Ok, ouais, je sais. il te reste 20 minutes. Ouais je sais. T'es prêt Ouais. Tire Je suis chaud. Elle est en train de courir et euh, elle vous entraîne dans une rue adjacente et tout d'un coup elle s'arrête. Et vous entendez des bruits d'armes de... qui s'arment euh, tout autour de vous. Merde. Elle se retourne à dire... C'est rien, c'est ce euh, des gens qui sont avec eux. Je suis désolé les gars. Oh non Pas <rire> la <Voilà>, salope. <rire> elle nous a balancé. Soit elle nous a balancé, soit c'est ça... Elle nous a balancé. Et là vous voyez... Euh, tu vois sur tes potes qu'il y a des petits points rouges qui commencent à apparaître. La suite au prochain épisode <rire> C'est vrai Ouais. Putain de merde <rire> Non mais c'est vrai, c'est la suite au prochain épisode Ouais. Putain, <rire> Molly, ah, c'est vrai. Pour ça, fallait se battre. Genre, ouais. on est bzu -bz -bz et voilà. <rire> fallait se battre pour récupérer son, uh, son, son. qui va Merde. <rire> il est content. <rire> Regarde-le, il est content. Molly, toutes les nuits que j'ai passées en pensant à toi. <rire> De toute façon, il pense à, à qui, à qui tout elle monde. nous a vendu Moi, je veux savoir à qui elle nous a vendu. Non, vous, ah, vous ne ben saurez non. pas. Au, <rire> Au Prochain épisode. épisode. La suite. En live elle, elle, sur la chaîne. Elle vous a vendu ou ouais, pas La suite en live sur la chaîne. Ça va, tu voudras la suite Ouais, la suite en live sur la chaîne. <rire> bon.